Bonsoir à tous et à toutes, merci euh, d'être ici ce soir encore euh, pour cette nouvelle manifestation des 75 ans de l'informatique. Alors n'hésitez pas à nous dire si jamais vous n'entendez pas très bien, euh, parce que ça m'arrive de baisser le volume au fur et à mesure. Hein. Donc si vous n'entendez pas, surtout manifestez-vous, parce que le but c'est quand même que vous puissiez profiter. Euh, donc, pour les non habitués, parce que je vois qu'il y a des nouvelles têtes dans l'amphithéâtre, les, les 75 ans de l'informatique. Pour un petit peu de contexte, on a commencé au mois d'octobre 2021. Alors pourquoi 75 ans Eh bien, parce que 2021 marquait les 75 ans, du coup, de la création de l'Institut Blaise Pascal qui a été fondé à l'Université de Paris à l'époque. Alors depuis, cet institut n'existe plus, on va dire, dans ce nom propre. Il y a eu des, des fusions, des séparations, des regroupements. En tout cas, beaucoup d'aventures en 75 ans, mais il y a quand même des héritiers, on va dire, à cet institut. Et le LIPSIS, le laboratoire qui célèbre les 75 ans avec l'IRIF, un autre héritier, est un héritier du coup euh, de cet institut. Du coup, les 75 ans, c'est une opportunité, on va dire, de marquer un petit peu le coup, vu que c'est une date, euh, voilà, 75, pour présenter des travaux des membres du laboratoire, évidemment, euh, pour rendre visible leur domaine, de recherche, mais aussi leurs compétences. Et c'est aussi l'occasion, on va dire, d'ouvrir des conversations sur des enjeux de société et c'est ce qu'on va faire ensemble ce soir. Donc autour de moi, ce soir, j'ai des personnes pour discuter, évidemment. Alors, je vais partir de ma gauche vers la droite. Je ferai une petite phrase de présentation et puis après, je vous laisserai un petit temps pour vous présenter plus en détail, puisqu'il y a des personnes qui ne sont pas du laboratoire ce soir avec nous. Donc, tout à gauche, nous avons Christine Tasson. Donc vous êtes enseignante chercheuse ici au LIPSIS. Ensuite, nous avons Anne Siegel. Donc vous êtes directrice de recherche au CNRS en informatique et plus précisément en bioinformatique. À ma droite, directement, j'ai Isabelle Collet. Donc vous êtes informaticienne de formation et vous êtes professeure en sciences de l'éducation de l'Université de Genève. Et enfin, à ma toute droite, j'ai Alexis Kaufmann. Donc vous êtes chef de projet logiciel et ressources éducatives libres et mixité dans les filières du numérique pour la direction du numérique. Pour l'éducation. Pour l'éducation. <rire> Au sein du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Voilà, donc je reprends un peu de souffle parce que c'était un, <rire> un sacré euh, pédigré. Mais on vous connaît aussi comme créateur de Framassov, voilà pour la petite histoire. Alors, ce soir, on va donc aborder, comme je disais, un sujet de société qui concerne aussi notre laboratoire et c'est la faible présence des femmes dans les domaines du numérique. On sait que les femmes y sont peu représentées. Et du coup, pour illustrer un petit peu le laboratoire, j'ai pris quelques chiffres. Et donc, pour vous donner quelques exemples, le laboratoire n'est pas si mauvais élève comparé à d'autres, puisque toute catégorie confondue de personnel, donc autant les enseignants-chercheurs, les doctorants, les personnels administratifs, on arrive à presque 30% de femmes. Alors, cette moyenne, elle est un petit peu biaisée, puisque la moyenne, elle est forcément attirée par des extrêmes. Et dans les personnels administratifs, il y a quand même forcément plus de femmes. Donc, elle est un petit peu attirée par ça. Mais du coup, je me suis dit que j'allais regarder d'autres chiffres pour voir si la tendance était toujours la même. Et quand on regarde un peu plus de plus près, je me suis intéressée, par exemple, aux fonctions de professeur. Maître de conférence et chargé de recherche. Et donc, au laboratoire, on a 20 équipes différentes. Sur ces 20 équipes, il y en a 12 qui sont à moins de 30 Donc là, du coup, la tendance de tout à l'heure avec la moyenne est un petit peu moins vraie. Il faut aussi noter que dans ces 12 équipes, il y en a carrément deux où il y a zéro femme. Il n'y a pas de personnel féminin. Mais pour finir sur un point positif, dans, euh, ces, dans toutes ces équipes, on a quand même trois qui sont au-dessus de 50 dans les domaines que je vous ai cités avant. Voilà, pour finir un peu sur, euh, sur un petit point un peu plus positif. Du coup, pour nous, la discussion de ce soir, le but, ça sera d'échanger autour des mécanismes qui continuent à creuser cet écart, puisqu'on pourrait se dire finalement 30 bon, ça va, c'est pas mal quand même. Mais bon, on n'est pas non plus, à, on est loin de la parité. Et comme je vous ai dit quelques exemples, on peut voir que ce n'est pas vrai dans toutes les équipes après, quand on prend exemple par exemple. Donc on va voir pour quels mécanismes creuse toujours cet écart et on va essayer d'aborder aussi des leviers qui sont activés aujourd'hui avec des exemples qu'on qu va aborder tous et toutes ensemble qui tentent de réduire cette disparité. Donc je vous propose, parce que j'ai assez parlé je pense pour l'instant, qu'on fasse un petit tour de table pour que vous puissiez chacun et chacune vous présenter un petit peu plus en détail et puis après on ira dans le cœur du sujet. Je ne sais pas dans quel ordre vous voulez commencer du coup, on refait peut-être de gauche à droite Allez. Donc, euh, je, suis Christine Tasson. je suis Christine Tasson, je suis professeure d'informatique euh, euh, au LIPSIS depuis euh, presque deux ans. Et euh, je, Mon domaine de recherche, c'est les langages de programmation, la sémantique, et euh, j'enseigne euh, l'informatique euh, euh, à tous les niveaux de Alain euh, au M2. Et, euh, je me suis pas mal intéressée à, au sujet de l'égalité euh, filles-garçons. En intervenant à différents endroits, que ce soit en école primaire, dans la formation des enseignants à ce genre de questions, au collège et au lycée, en animant des ateliers et en faisant connaître un petit peu l'informatique, et aussi dans mes différentes fonctions, dans mes charges d'enseignement, dans le recrutement des post-bac, et aussi dans la formation des enseignants en qui vont enseigner au lycée euh, l'informatique. Et donc, euh, toutes ces questions euh, euh, m'intéressent et euh, j'espère qu'on va pouvoir euh, en discuter ce soir. Ben merci, Christine. Euh, donc moi je suis Anne Siegel, donc je suis directrice de recherche en informatique euh, localisée à Rennes, donc en Bretagne. Et euh, je, me suis, je me suis beaucoup intéressée depuis une dizaine d'années aux enjeux de, de parité. Euh, D'abord dans mon laboratoire en créant une, un groupe de travail, égalité, qui ensuite a grossi et qui est devenu une commission égalité euh, euh, avec un certain nombre d'actions, euh, dont de la médiation et euh, en particulier, mais euh, énormément d'actions, du mentorat aussi, qui nous a beaucoup occupés. Et puis, depuis... Euh, depuis euh depuis trois ans, je, je travaille en partie de mon temps pour la direction du CNRS, donc pour euh, l'INS2I, qui est l'Institut des sciences du numérique, donc au niveau national. Et j'ai en charge la politique parité dans les laboratoires euh, d'informatique euh, qui dépendent du CNRS. Donc euh, là, les, on, là aussi, on a développé pas mal d'actions, mais en particulier euh, développer un réseau de référents égalité dans les laboratoires qui, euh, qui nous occupe, euh, enfin qui permet de, de transmettre de l'information et de, de, de pousser la dynamique dans les laboratoires. Et aussi, donc, une action plus nationale de médicaments médiation qui a été la création d'une bande dessinée, qu'on appelle les décodeuses de numérique. là c'est le côté pub, euh, donc voilà. euh, qui est à la fois un outil de valorisation de la science faite par nos chercheuses, euh, et nos enseignantes chercheuses et nos ingénieurs dans les laboratoires, mais aussi un outil de médiation scientifique finalement, parce que ça permet aux chercheuses, aux, aux jeunes de comprendre que l'informatique est vivant et, et réalisée par des filles vivantes et normales, ouvrez les guillemets, c'est ce qui nous est ressorti. Donc, c'est à ce titre-là, je pense que je suis invitée. Merci beaucoup, Anne. Alors, moi, je suis Isabelle Collet. Euh, donc, il y a très, très longtemps, j'ai fait de l'informatique. Euh, j'ai été diplômée en 91 en traitement du signal numérique. Je le dis parce que. Euh, les gens, ils, En fait, je me suis rendu compte qu'ils pensais que vu que j'étais une fille, je, je devais être dans l'informatique de gestion. Alors non, dans l'informatique, dans j'étais en plus dans un truc où il n'y avait pas beaucoup de filles. Et je dois être une des rares personnes à ne pas avoir trouvé de travail en informatique, mais en avoir trouvé en sociologie. Hein, normalement, on ne fait pas ça. Mais à cette époque-là, il s'est trouvé que... En fait, c'est au moment où j'ai cherché du boulot que j'ai découvert que j'étais une fille. Enfin, je veux dire, par là, avant, j'étais une informaticienne comme les autres. À l'école, je n'avais pas compris que ça pouvait être un problème. Et en cherchant du travail, j'ai été vue par des employeurs comme une personne qui allait faire des quantités d'enfants considérables probablement. Et comme c'était un moment où il y avait une crise en informatique en France, et eh ben, j'ai pas trouvé de travail intéressant dans mon domaine. Donc, j'ai travaillé dans la formation, hein, c'est la formation, la documentation. C'est en général là qu'on retrouve les femmes en informatique quand elles n'arrivent pas à se stabiliser dans la technique. Et toute chance pour moi, j'ai découvert ce qu'on appelait pas encore les études genre à l'époque, mais les rapports sociaux de sexe en éducation. Là, j'ai eu une grande lumière. Je me suis dit, ah, je commence à comprendre mon parcours, pourquoi ça s'est passé comme ça. Et donc, j'ai fait une thèse sur la masculinisation des études d'informatique. Elle est sortie en 2004 euh, parce que j'ai découvert à ma grande surprise que si à mon époque, il n'y avait déjà pas tellement de femmes, mais ce n'était pas ultra minoritaire, au moment où je faisais mes recherches, eh ben, il y en avait encore moins. À cette époque, ça n'intéressait à peu près personne. Euh, donc j'ai arrêté de travailler là-dessus pendant une période. J'ai travaillé sur la formation des enseignants et des enseignantes, plutôt de sciences, mais pas seulement, aux questions genre, et j'ai été recrutée à l'Université de Genève. Et depuis 2015, ça va être un grand, grand plaisir que je me rends compte que ça y est, ça devient un sujet tant du côté de l'éducation que du côté des professionnels de l'informatique ou des universités d'informatique, qui finalement, se trouve que ce n'est pas très normal, puisque si on part du principe qu'il n'y a pas de cerveau rose et qu'il n'y a pas de cerveau bleu, qu'est-ce qui se passe Qui fait que les femmes ne soient, soient si minoritaires dans ces disciplines. Voilà. Merci beaucoup Isabelle. Bon, on termine avec vous du coup, Alexis euh, Oui, euh, donc euh, je suis à... Alors, à l'origine, je suis enseignant, je suis professeur de, de mathématiques et également de, de la nouvelle spécialité NSI de, de la réforme du lycée. Je l'ai un an et donc, ai, par ailleurs, j'ai des un, activités, un engagement associatif euh, en, et en étant notamment à l'initiative de, de Framasoft. Euh, un réseau autour du logiciel libre, c'est la promotion et diffusion du, du logiciel libre. Euh, c'est à ce titre que le ministère m'a contacté pour, pour rejoindre l'équipe, euh, en disant on va, on va créer un poste fléché spécifique pour euh, développer l'open source, etc. Euh, et on m'a dit, mais euh, Alexis, euh, on ne peut pas te faire un poste plein, il faut que tu, tu dois reprendre euh, la, la mission de la mixité dans les filières du numérique. Donc, et euh, c'est comment on, on est en train de raconter notre, notre propre histoire je raconte mon histoire c'est celle qui c'est la vérité et alors j'ai dit oulala mais alors, alors donnez-moi donnez-moi une une journée de, ré, de réflexion parce que je suis pas j'ai rien écrit je suis pas identifié euh, comme enfin je suis pas légitime euh, euh, je suis un homme blanc de 50 ans, etc. Euh, alors, j'ai réfléchi. En, en une journée, j'ai parcouru, j'ai lu tous les articles les vidéos d'Isabelle Collet pour euh, être à la page. Euh, non, après, plus sérieusement, au sein de Framasoft, on est parti à 0% de filles et on est à la parité. La, enfin, je suis plus dans l'association, mais l'association vraiment s'est posée ses propres questions-là. Et aujourd'hui, on a, on, on a la parité. En tant qu'enseignant de sciences euh, au lycée, c'est vraiment une question qui m'a intéressé. Euh, ma fille a fait des études d'informatique, l'école 42, etc. À une époque justement où l'école 42 a complètement basculé de quelque chose de toxique à quelque chose de très accueillant. Euh, voilà. Et, euh, et donc, j'ai cette mission depuis septembre. Elle me, elle me passionne parce que les défis, sont, euh, les défis sont grands. Et Sinon, je suis ravi de retourner. Je viens de tweeter en disant que la première fois que je suis venu ici, euh, le web n'existait pas, pour vous, dire, pour vous dire mon âge, le web, pas Internet, le web. Euh, et ça s'appelait Paris 6, d'où l'Ipsis. Hein, c'est pour ça que le 6, c'est Paris 6, euh, Pierre et Marie Curie pour moi. Euh, donc, euh, donc, voilà. Ben merci beaucoup Alexis. Effectivement, Pierre et Marie Curie a fusionné du coup en 2018 pour former cette grande entité de Sorbonne Université. Alors, du coup, euh, je vais revenir sur ce que vous disiez, euh, Anne, euh, par rapport euh, Vous avez évoqué rapidement euh, une histoire de, de référent parité. Euh, et je vais un peu le mixer à ce que vous disiez par rapport au fait que quand vous avez commencé, ben, un peu tout le monde s'en fichait ou en tout cas ne, ne voyait pas trop ou plutôt avait des grosses doigères. Et euh, dans les oubliés du numérique que vous avez écrits dans l'introduction, vous expliquez, vous commencez directement avec ça que finalement, il y a eu un petit basculement aussi sociétal qui peut peut-être expliquer pourquoi il y a eu un peu cette directive qui est arrivée avec MeToo. Je ne pense pas devoir expliquer à la salle. Je pense que vous avez tous entendu parler de cette déferlante qui nous est arrivée des États-Unis. Et du coup, ma question, c'était, est-ce qu'on peut revenir un peu sur ces, ces référents parités et est-ce que finalement, cette ouverture, ce coup de projecteur, c'est un peu ça qui a mis un coup dans la fourmilière et qui a un peu déclenché cette idée ou est-ce que c'était déjà en amont, déjà un peu, on va dire, dans les tiroirs alors, je, enfin, je, je, vais, je vais un peu dissocier. Personnellement, moi, quand j'ai monté euh, ce groupe de travail parité euh, à l'IRISA, donc dans mon labo d'informatique à Rennes, euh, c'était avant MeToo, en fait. Donc la démarche était antérieure et la motivation, c'était une remarque très simple. Hein, C'est que j'étais responsable d'équipe. Il y avait une quarantaine d'équipes dans le laboratoire. Et au centre INRIA, il y avait deux femmes responsables d'équipe. Donc on se sent un peu seul dans les réunions. <rire> Et donc j'ai interpellé le directeur du laboratoire qui m'a, je lui ai dit mais qu'est-ce qu'on peut faire et Il m'a dit ben propose-moi quelque chose euh, et effectivement c'était une remarque, c'est-à-dire qu'il était très motivé avec l'idée de développer la parité mais il était un peu démuni sur comment agir. Donc on retrouve la question de la légitimité en fait et finalement c'est quelque chose qu'on a retrouvé chez beaucoup de directeurs de laboratoire ensuite. Enfin je trouve que c'était pas, il y avait une bonne volonté pour essayer d'avancer mais aucune manière de savoir comment ancrer les, avancer là-dedans. Donc là, on est parti de la base, hein. on s'est réunis en petits groupes. On a essayé de mettre en place des actions avec des actions qui nous plaisaient, dures, mais éventuellement dures à aborder, mais que dans tous les cas, on était motivés et puis on a grossi au fur et à mesure. Et MeToo est arrivé à ce moment là. Donc pour le coup, euh, la première chose qu'on avait dit, c'est que le harcèlement, c'est quelque chose de compliqué et qu'on le gérait plus tard. Et MeToo est arrivé, donc on a dû gérer, le, a dû gérer le harcèlement. Euh, finalement, on a fait une autre commission harcèlement. en fait. On a séparé les enjeux de parité des enjeux de harcèlement, qui deux commissions internes qui interagissent. Et après, j'ai pris des, des fonctions au niveau national. Et c'est vrai que ben, je me suis beaucoup inspirée de l'expérience du laboratoire pour, euh, proposer un petit peu ce, pour proposer ce modèle au niveau national. C'est-à-dire qu'en tant que, que CNRS, on a demandé au directeur de laboratoire de nommer des références parité. Euh, ils l'ont fait euh, tous, sauf un maintenant. Donc euh, il ne reste plus qu'un laboratoire qui n'a pas de référent parité. Il y en avait deux le mois dernier, mais il n'y en a plus qu'un maintenant. Euh, donc, euh, on a publié la liste des référents de laboratoire. Donc, si vous voulez savoir quel est le méchant, euh, bah non, est ton laboratoire. Vous, pouvez, <rire> vous pouvez aller sur le, sur le site web et puis retrouver quel est ce labo. Et en fait, euh, l'idée, justement, c'était d'inciter les référents des labos à, à, à chercher l'idée li, le, qui les intéressait. Donc pas tout faire, puisqu'on ne peut pas tout faire dans les labos, mais trouver le point qui les intéressait un peu que ce qu'on avait fait à l'IRISA en leur mettant à disposition tout un ensemble de bonnes pratiques, de choses qui avaient été faites dans d'autres laboratoires et en permettant de, à, à tout le monde de travailler en réseau. Et à partir de là, ben, chaque labo nous a remonté des projets qu'on qu qu finance, hein, qu'on subventionne, euh, et on voit les projets grossir, euh, s'enrichir. Donc certains sont partis de très peu de choses, d'autres sont partis avec des projets très consolidés. Et d'année euh, en année, on voit des projets arriver de, de plus en plus euh, enrichis. Donc l'idée pour moi, c'est vraiment de, que les choses se passent à la base, mais que c'est bien d'avoir un groupe qui permet d'échanger pour trouver le point sur lequel il faut travailler. Et c'est là-dessus que c'est comme ça qu'on travaille avec les référents des labos. Quoi. Super. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir. Ben, je, vais, je vais juste dire un truc sur MeToo. MeToo n'est pas sorti du néant. C'est-à-dire, si MeToo a été reçu comme il a été reçu, c'est parce que les gens étaient prêts à entendre. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des dénonciations de la banalité des violences sexistes et sexuelles. Jusque-là, ça avait fait des flops. Euh, et les femmes s'étaient entendues dire « Ouais, mais quand même, t'exagères pas un petit peu ?»« Ouais, mais tu l'as cherché, enfin, la, la routine, quoi. Euh, en 2015, la Société informatique de France a organisé une journée sur les femmes en informatique où j'étais invitée et j'ai vu dans la salle des personnes qui avaient parlé dans le cadre de ma thèse et qui, enfin, étaient suffisamment entendues pour qu'il y ait une journée consacrée à ça. Donc ça, c'était 2015, MeToo, c'est 2017. On voit que les choses sont prêtes. Donc il y avait des femmes qui gardaient la lumière allumée depuis longtemps et qui montaient des groupes. Et puis, soudain, 2015, 2017, depuis 2019, les choses s'accélèrent et ça devient un sujet. Alors, j'allais dire qu'on peut pas ignorer. C'est pas tout à fait vrai. Dans les derniers états généraux du numérique, la question des femmes a été le 35e wagon du, de la dernière commission. Mais, mais on est là ce soir, quoi, donc ça ne peut plus vraiment être ignoré. Merci pour, pour la précision. Ah. Oui, parce que j'ai été interpellé, parce que les États généraux du numérique, c'est nous. avant. Pardon. Oui, avant. mais je, je suis quand même comptable de, de tout ce que le ministère a fait. Euh, non, moi, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que moi, je reviens de... J'étais au lycée Français à l'étranger, donc je, je reviens en France après, justement, je suis parti de France avant MeToo et je reviens après MeToo, et j'ai l'impression... Et j'ai quand même l'impression... Moi, par exemple, il n'y a pas une semaine, on ne me contacte pas au, au ministère en me disant, mais... Voilà, on monte un événement, une conférence. Il y en a que des hommes. Tu connaîtrais pas dans tel domaine. Euh, voilà, euh, voilà. Ça, ça, ça c'est le visuel aussi, la représentation, l'affichage, etc. Ça c'est vraiment un réflexe presque, franchement. Et, euh, et euh, donc ça, ça n'existait pas avant. Euh, la semaine dernière, autour du 8 mars, il y a quand même eu énormément d'événements. Enfin, je, je pense pas. Moi, je ne vais pas le souvenir du 8 mars euh, il, y a, il y a 15 ans comme ça avec. Euh, voilà. Donc euh, voilà, il y a au moins ça après, on va, il y a beaucoup de choses encore à faire, mais il me semble quand même qu'en termes de, de, de mentalité, ça, ça, il y a, ça a évolué et qu'on peut parler d'un avant et d'un après global, quoi, après, pas uniquement sur le, la question des, des violences. Après, dans, enfin, le l'enseignement le le, supérieur à la recherche et notamment les, les, dans les laboratoires d'informatique, on est aussi concerné parmi tout parce que le l'environnement est propice. On est, les chercheurs vont en conférence une semaine, les doctorants et les doctorantes sont en, dans un, un lien hiérarchique avec leur, leur directeur, directrice de thèse. Donc, il y a quand même un terreau dans lequel ce genre d'événement peut, peut se passer. Donc, aussi, ça fait aussi écho dans notre communauté. Et il y a vraiment de la vigilance à faire et il y a eu je pense des, bah, des chartes ou des. Euh, la communauté, c'est aussi un peu, euh, je vois, dans toutes les conférences maintenant, euh, donc ça vient un petit peu des États-Unis, on reprend ça en France, il y a une charte de euh, euh, comment bien se tenir, euh, il y a une prise de conscience, et, euh, et euh, je pense que c'est encore à, à mettre en place, parce qu'il y a aussi une certaine résistance des, des gens à reconnaître que euh, parmi euh, nos chercheurs, nos chercheuses, nos enseignants, nos enseignantes, il y a aussi euh, des gens qui peuvent... Euh, euh, mal se comporter. Euh, il y a quand même encore du travail de, dans cette direction. Quand on a euh, donc, on, on s'est réunis une première fois quand même pour se rencontrer, histoire que ça soit peut être plus facile de discuter entre nous. Euh, Christine, pendant la conversation, vous nous disiez donc avant, vous étiez à l'IRIF ouais. et il y a eu justement euh, cette charte finalement qui a été mise en place. Et moi, ce qui m'a vraiment interpellé, c'est... Euh, vous avez parlé quand même de retour... Euh, enfin, les, les discours, les, les échanges avaient été très houleux, finalement, pour cette mise en place de cette charte. Oui, oui parce que, ben, justement, il y a cette prise de conscience. De, la charte a été venue un petit peu de, de la base de gens, de, euh, plutôt de femmes, qui en avaient ras-le-bol de euh, se prendre des réflexions parce qu'elles s'habillaient de telle façon ou qui... Euh, de parler de leur physique ou euh, qui avaient eu des... Euh, des, des copines en thèse qui avaient eu des soucis avec leur directeur de thèse, ou qui. Euh, et, euh, en tout cas, qui se sentaient mal à l'aise du fait d'être euh, une minorité et euh, de ne pas savoir comment réagir, ou quand, quand on dit stop, on dit blablabla. Bla bla. Enfin, bon, il y avait besoin d'une prise de conscience, donc c'est vraiment parti de la base, et puis avec un grand soutien du, euh, de, la, de la direction qui, euh, qui s'est emparée de la question et qui a voulu le mener jusqu'au bout. Et c'est vrai que cette, la mise en place de cette charte, elle a, elle a abouti, donc ça déjà c'est pas mal, mais ça a aussi euh, euh, euh, engendré des discussions euh, houleuses avec des collègues euh, qui, euh, qui, qui trollaient ou euh, qui euh, ne voyaient pas le, le problème ou qui se sentaient euh, accusés, ou qui, et ça, ça a créé quand même un... Enfin, un moi j'ai trouvé ça assez difficile à vivre, même si ça fait, aboutir à, à, enfin, ça fait évoluer les mentalités. C'est quand même utile, mais c'est quand même un processus qui est… Et moi ce que j'ai trouvé assez interpellant quand on, quand on a des retours, hein, des laboratoires, dès que des actions de parité se mettent en place, c'est que la première action, c'était ce qu'on avait, qu avait fait à l'IRISA. C'était pareil, on, le harcèlement, on verra ça plus tard. Et puis en fait, on y est systématiquement confronté. Donc dès qu'il y a des groupes de parole qui se mettent en place, euh, la parole, la parole se libère, euh, des choses sont dites et la réaction derrière, c'est le déni. C'est « non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas chez nous ». C'est pas si grave, c'est pas la personne que c'est pas c'est pas possible que ce soit cette personne-là qui ait fait ça quand les noms quand les non sortent, ils sortent pas tout le temps. Et c'est vrai que ce, ce passage du déni est quand même quelque chose qui est extrêmement difficile à, à gérer et à anticiper. Moi, j'ai quand même l'impression qu'à la fin, c'est un passage obligé. Donc ça arrive à un moment ou à un autre et il faut poser les choses sur la table. Peut-être qu'Isabelle peut réagir, mais c'est extrêmement violent effectivement. Non, moi, j'ai un sac pour, pour faire parler les gens. En 2017. Alors, il se trouve que c'est l'année de MeToo, mais on ne l'avait pas calculé. Euh, il y a eu le premier, la première, le premier colloque sur le harcèlement sexuel à l'université qui a été organisé d'ailleurs à Paris 7. Euh, et on, avait, on a fait des sacs avec écrit « violence sexiste et sexuelle à l'université ». Donc on a eu un succès fou, hein. c'était juste après MeToo, on était parti sur un, une salle de 40, on est passé à un amphithéâtre de 200, donc euh, comme quoi c'est un sujet. Alors maintenant, ce sac, je l'emmène en congrès, en colloque, je le promène avec moi et je ne dis rien, et je le pose sur la table. La première, alors évidemment, ça, ça attire l'attention, la première réaction, c'est « Ouais, alors quand même, on a beaucoup exagéré, euh, maintenant, on ne peut plus rien dire, tout ça. » Et ensuite, il y a toujours quelqu'un qui dit Ouais, mais enfin, je me souviens quand même qu'on quand était doctorant ou doctorante, il hein, y avait machin, euh, ah ouais? Eh ben, moi, il y avait bidule. Et puis voilà, ça y est, on commence à parler. Donc, on commence par dire non, non, non, non, non. Et puis, il y a des histoires. Et là, on s'aperçoit qu'il y avait machin, qu'il y avait bidule, que si une telle allait arrêter sa thèse, c'est parce qu'on lui a mis une main aux fesses trop souvent. Et puis, les histoires sortent. Alors, ouais, je pense qu'il y a une phase de déni. Alors, je me souviens aussi d'un collègue, ça c'est dans mon université, un collègue de sciences qui vient me voir en me disant, mais moi, j'ai jamais rien fait quand je vois ce genre d'affiche, je me sens accusé alors je lui dis, j'entends, mais je lui dis, peux-tu me dire combien de fois tu as subi une remarque sexualisante ou une agression sexuelle dans ta vie Alors il cherche, il me dit, ben, je pense que ça ne m'est jamais arrivé, je lui dis, ben, moi je peux te dire combien de fois Alors, je suis navrée que tu te sens un peu mal à l'aise, mais entre un peu mal à l'aise et subir ce genre d'attaque, ben, je pense qu'il faut commencer par arrêter de subir ce genre d'attaque, et puis aussi que euh, les hommes se rendent compte que, surtout si eux, ils n'agressent pas, ben, c'est pas aux femmes. Il ne faut pas qu'ils se retournent contre les femmes en leur disant cessez de nous accuser il faudrait qu'ils se retournent contre les hommes qui agressent pour qu'on arrête de faire peser des soupçons sur ceux qui font rien. <rire> Alors, je ne vous regarde pas parce que vous êtes un homme, c'est juste que je vous. Laisse... <rire> non, je rien à ajouter. <rire> euh... Mais pour le point positif, quand même, c'est qu'une fois que les, les choses sont passées, et je pense que c'est ce qui s'est passé à l'IRIF, derrière, il y a quand même des dynamiques qui se passent qui permettent effectivement de construire. Enfin, la charte de l'IRIF, elle est publique hein, sur le web et je, je conseille à tout le monde de la... De la lire et de, de se l'approprier parce qu'elle décrit des situations très réelles en fait, qui peuvent mettre les, les femmes et d'autres personnes mal à l'aise. Moi, je trouvais que les exemples de la charte sont fantastiques et euh, qu'à partir du moment où les, les choses sont, sont dites euh, et où les directeurs de labo, pour le coup, s'emparent des questions, parce que c'est quelque chose de fondamental, euh, on peut vraiment avancer euh, et on peut ensuite avancer sur d'autres sujets que le harcèlement. C'est-à-dire que je pense qu'on y arrive à un moment, on le dépasse et ensuite on peut progresser. Euh, sur des notions globales d'inclusivité dans le laboratoire. Donc je pense que c'est euh, enfin, je, je, je, Voilà, mon, mon expérience, c'est qu'on y arrive toujours à un moment et qu'il faut passer le cap. Quoi. Parce qu'effectivement, le harcèlement, c'est le degré zéro. C'est-à-dire, on ne peut pas prétendre avoir un lieu inclusif, bienveillant, où les femmes seront accueillies. Enfin, ça ne sert à rien de faire de la publicité pour nos labos en disant venez les filles, vous allez faire un métier passionnant. Si une fois qu'elles sont là, elles se sentent mal. Donc, Effectivement, il faut dépasser cette question du harcèlement, il faut que les ambiances de travail soient eh ben, des ambiances de travail, enfin je veux dire normales, et puis après on pourra réfléchir à comment rendre le métier attractif, comment faire plus de mixité, mais il faut minimalement que ce soit des safe spaces. Et ça pour l'instant... Euh on avance, mais... Alors l'informatique, ce n'est pas le pire endroit et ce n'est pas non mmh. plus la proportion. Regardez mmh. en médecine, 60% de femmes, ce n'est pas du tout, du tout un safe space. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser qu'on est dans l'endroit le plus mal loti, loin de là, mais ce n'est pas une raison. <rire> euh, en parlant d'autres domaines un petit peu, Christine, vous avez, vous avez expliqué que vous participez à des formations d'enseignants ouais. et que du coup, vous avez aussi abordé ces questions-là. Et qu'encore une fois, finalement, on s'est retrouvé avec ce même problème de réaction en face, un petit peu de non, c'est abusé, non, c'est exagéré. Oui, donc c'était dans une formation à des futurs enseignants, euh, ou euh, des enseignants qui étaient des, déjà en, en place, où on faisait un petit jeu de rôle qui m'avait été conseillé par Anne euh, d'ailleurs. c'était euh, de, des petits textes, soit des exercices de maths ou d'informatique, soit euh, des situations, soit des extraits de bulletins, ou des choses comme ça, où euh, on, on donne tous ces textes et on dit aux, aux, aux enseignants qui sont avec nous, bah, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous gêne Est-ce que vous voyez des, des biais apparaître et, ou des stéréotypes et euh, évidemment euh, comme il euh, y a énormément de stéréotypes qui ressortent donc euh, les filles euh, sont euh, studieuses et euh, laborieuses et les garçons sont brillants mais euh, ne travaillent pas assez dans les bulletins ou euh, dans un ou des situations dans des exercices euh, de, de maths où euh, on se moque des filles euh, qui, euh, qui vont euh, performer au curling je crois parce qu'elles passent bien le balai devant le, devant le <rire> Etc. Mais du coup, la succession d'exercices euh, on, on a fait que les, les enseignants ont réagi en disant « mais n'importe quoi, c'est pas du tout ce qu'on fait, euh, c'est pas du tout la réalité des exercices qu'on fait, qu pourquoi vous nous faites passer en faisant cette succession d'exercices ?» Et avec une réaction très, très violente envers cette prise, de cause, cette prise de conscience, les a fait réagir de façon très, très violente, comme si on était en train de les accuser. Et on retrouve à peu près le, le même... Euh, euh, le, le même mécanisme, en fait, de euh, « je, je prends conscience ». alors moi bon, Après, je leur ai juste expliqué que bah, c'est un exercice, et évidemment, quand on veut apprendre à faire des fractions, on fait 15 fractions, même si c'est pas ça, les maths, de faire 15 fractions d'affilée, et que là, c'était un, un exercice sur les stéréotypes, et qu'il n'y avait que des stéréotypes, évidemment, mais euh, euh, c'est vrai que la prise de conscience dé, déclenche quand même une, un certain désarroi euh, mais pour le côté positif de l'affaire, effectivement, c'est que enfin, moi aussi, on est, je suis intervenue devant des enseignants avec le même champ. J'ai peut être pas mis toutes les inter tous les M modèles, mais juste trois ou quatre. Donc, effectivement, il y avait un côté déni hein, très, très fort en particulier sur les problèmes de, de, de stéréotypes dans les appréciations dans les bulletins scolaires. Donc ça, c'est quelque chose qui a, qui a été mis de plus en plus en évidence. Et par contre, j'ai eu des retours ensuite qu'un certain nombre de profs qui étaient très indicatifs pendant, les, pendant les, les ateliers sont rentrés chez eux et ont relu tous leurs bulletins. Donc, en fait, quelque part, d'abord, c'était non, c'est pas possible. N'empêche que c'était la période des bulletins scolaires. Ils sont rentrés, ils ont relu tous leurs bulletins et ils ont essayé de limiter les stéréotypes. Donc, là aussi, on passe sur cette phase de prise de conscience, de déni, qui est quand il y a le côté violent, il faut, il faut encaisser, il faut être capable de répondre. Et puis ensuite, bon, ben, bah, peut-être qu'il y a une part de vérité, peut-être qu'il faut que je me remette en cause. Et concrètement, effectivement, ils ont sorti leurs bulletins scolaires. Hein. Ouais. Ils, ils ont tous relu leurs appréciations. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant ouais. comme retour. Hein. Cette prise de conscience, elle est à tous les niveaux, en fait. Quand on est, euh, quand on est enseignant, je, à un moment, je me suis dit « bon, bah, je vais compter combien de fois j'interroge les filles et combien de fois j'interroge les garçons ». Donc, je, je faisais des petits bâtons, et, catastrophe, quoi. Alors que euh, ça fait des années que je m'intéresse à cette question et que euh, je pensais euh, « non, non, moi, je n'ai <rire> pas ces biais-là ». Et en fait, si, comme ça, je commence à compter, c'était n'importe quoi. Je, j'avais carrément un biais. Ou euh, quand je faisais les recrutements euh, parcours sup, où il fallait lire les dossiers, et quand on arrive à avoir lu 100 lettres de motivation, ben là on a tous les biais qui ressortent et on commence à trier sur c'est une fille, moi elle est nulle en info, allez hop, lui il vient du 9 93, non je le prends pas. Enfin que des biais qui ressortent comme ça, mais juste parce que ça fait 100 dossiers qu'on fait et qu'on n'est plus en train de se surveiller et que c'est les biais qu'on nous a inculqués inculquer quand on est petit. Et la même situation arrive dans les euh, situations de recrutement, euh, maître de conférence, euh, ch euh, professeur, euh, chercheur, où si on n'a pas pris conscience juste avant la réunion, qu'on ne s'est pas fait une piqûre de rappel en, en, en énumérant euh, les biais qu'on peut avoir, et ben, tout de suite, on retombe dessus parce que euh, nous, on a subi ça et on, on ressort. Quoi. Et donc, c'est vraiment quelque chose auquel il faut il faut être vigilant, il faut former les gens, il faut tout le temps le rappeler pour éviter de partir dans des biais et euh, au final euh, euh, reproduire un petit peu euh, ce, la société dans laquelle on a été euh, élevé. Un autre exemple, c'est sur les lettres de recommandation. Quand, euh, quand on doit écrire des lettres de recommandation pour les, les doctorants, enfin les anciens doctorants et doctorantes, j'ai réalisé que quand j'avais à écrire à une lettre de recommandation pour des doctorantes, même si j'étais sensibilisée à ce sujet, il y avait des mots que j'arrivais pas à écrire. Donc à la fin, j'écrivais tout au masculin. Donc maintenant, quand je fais des lettres, je les écris d'abord au masculin et puis ensuite, je les féminise. Et là, pour le coup, j'ai l'impression de ne pas être biaisée. Donc même en étant sensibilisée, ça sort pas si je pense à la personne en tant que femme. Et donc, maintenant, ben, je fais tout au masculin et je passe euh, et je féminise à la fin. Donc, c'est vrai qu'on on, on se retrouve à devoir, comme tu dis, réinsister, remettre de l'énergie dans la machine, euh, même si on est ultra sensibilisé sur ces sujets. Quoi. Donc, ça, ça, je pense. Vous, Alexis, vous étiez sur le terrain, vous nous l'avez dit, vous étiez professeur avant de rejoindre euh, finalement l'éducation nationale. Vous pouvez nous faire un petit retour finalement sur, euh, sur ce qu'elles viennent d'aborder. Est-ce que c'est quelque oui, chose... Ça, ça me parle, ça me parle parce que je... Parce qu'on parle des, des, des stéréotypes. Alors, euh, les, les stéréotypes euh, explicites, j'ai envie de dire, ou carrément la misogynie, c'est quand même en baisse. Hein, je pense qu'on peut, peut le dire, on peut l'affirmer, heureusement. Par contre, les stéréotypes plus, imp, plus implicites ou, et, et les biais de genre, ce sont toujours présents. Et c'est vrai que moi, justement, typiquement sur les bulletins scolaires, euh, combien de fois j'ai mis élèves sérieux et appliqués, etc. Euh, et et, euh, et n'exploite et pas tout son potentiel à des garçons J'ai mis plein de fois, c'est vrai, c'est vrai. Et je. je mais sans m'en rendre compte sans... et de, de la même manière, de la, la conduite de classe aussi. Euh, je, effectivement, je, je, quand on me l'a mis sous les yeux, que, que, quand on ne fait rien, on, les, on a tendance à accorder deux fois plus la parole aux garçons. Euh, J'ai dit tiens, je vais regarder si c'est vrai. Et, et, et puis effectivement, parce que je le, inconsciemment, je, comme les, les garçons ont plus tendance à vouloir s'exprimer, bon, ben voilà, ils, ils occupent plus d'espace et ils prennent plus souvent la parole. Donc au sein de ma classe, de, en mathématiques au lycée, c'était c'était effectivement euh, le cas. Donc ça c'est le côté euh, professeur. Euh, le côté euh, maintenant au, au, au ministère, on essaye de sensibiliser. Il y a des actions de formation euh, avec Isabelle. On a on, on a réalisé des petits des petits clips vidéo hein, qui sont toujours là. Qui comment qui, comment atelier comment animer un atelier mix, des choses qui sont vraiment voilà qui sont sur en, on communiquera les liens, parce que c'est trois, quatre minutes et ça se diffuse bien. Euh, voilà Parce que les, les, les enseignantes et les enseignants, doivent, en formation initiale, mais, mais également en formation continue, euh, doivent, doivent être sensibilisés sur, sur, sur ce sujet. Oui, et puis l'autre chose, c'est que former des enseignants, être formateur ou formatrice d'enseignants, d'enseignantes, c'est un vrai travail compliqué. C'est-à-dire, euh, alors moi, à Genève, je forme les enseignants et les enseignantes au primaire et au secondaire de manière obligatoire sur la question du genre. C'est magnifique, je suis très heureuse d'être là-bas et j'aimerais que ça se fasse partout et en particulier dans toutes les INSPÉ. Euh, mais je suis une, une vraie formatrice d'enseignants et d'enseignantes, c'est-à-dire euh, parce que oui, ils sont résistants. Ils sont résistants parce qu'on est en train de leur dire « vous êtes injustes » vous faites mal votre travail parce qu'au cœur du métier des enseignants et des enseignantes, il y a faire un même pari d'éducabilité pour tous et toutes. Et donc là, on leur arrive et on dit, ouais euh, c'est ce que tu crois, mais en fait, c'est pas du tout ce que tu fais. Donc évidemment, ils réagissent violemment. Euh, en un seul atelier, eh ben, tout sort de manière hyper violente, donc c'est compliqué. Et de toute façon... Euh, euh, il, faut, il faut installer euh, le discours en montrant euh, déjà que ça arrive à tout le monde, que c'est un, une des facettes du métier, que bien sûr, c'est pas ce qu'ils voulaient faire, qu'il y a des tas de domaines dans lesquels c'est problématique, que l'institution a sa part de responsabilité, les manuels ont leur part de responsabilité, et puis aussi que comment ça s'installe une ambiance de classe. Bref, ça se fait pas sur un coin de table. On enseigne des gestes professionnels, des attitudes, bref formateur, formatrice d'enseignants aux questions de genre, c'est un vrai métier. Et là, c'est un peu là, actuellement, en France où le bas blesse, c'est-à-dire qu'on commence à installer des formations dans les insp. Il y a un certain nombre d'associations, d'interventions, de clips, de MOOC, de trucs à leur disposition. Euh, manque de, de chance, il n'y a pas suffisamment de postes dédiés pour des personnes Formés aux questions de genre et en capacité de former des enseignants, des enseignantes de primaire et de secondaire. C'est-à-dire que par exemple, si vous faites un cours, euh, si, je viens, si on vient faire un cours sur c'est quoi les stéréotypes en informatique à une classe de futurs profs de NSI, on ne leur a pas dit comment, dans leur classe, faire en sorte que ça n'existe pas. Il ne suffit pas de savoir qu'il existe des stéréotypes en informatique pour savoir comment, dans le quotidien de sa classe, faire en sorte de faire quelque chose de différent. Je sais pas si. Alors, du coup, pour rester un petit peu sur, euh, sur l'école, euh, je vais juste parler d'un, enfin, brièvement, hein, d'un passage qui est dans les oubliés du numérique et qui m'a énormément marqué. Bon, tout le livre, mais il faut choisir, donc je ne vais pas tout dire. Vu qu'on parle de l'école, vous expliquez dans le livre que, voilà, on apprend différentes choses à l'école. Il y a ce que le professeur nous explique et nous donne comme compétences, comme savoir, etc. Et il y a aussi ce qu'on apprend de manière un peu plus implicite, les comportements sociaux, etc. Et vous écrivez dans le livre, je, je vais pas reprendre la page, je l'ai pas là, qu'en fait, les filles apprennent à se taire. On apprend en classe que, en fait, on doit se taire. Et c'est pas le professeur qui dit tais-toi ou ce genre de choses. C'est par les comportements, les, les dynamiques de classe avec le professeur et les élèves que les filles apprennent qu'elles doivent se taire. Est-ce que vous pouvez revenir du coup sur ça Alors, c'est un peu ce qu'on expliquait précédemment. Euh... Et est le moment le plus sensible, ça correspond en France au collège. Voilà, c'est là où c'est en primaire, ça va à peu près. Euh, quand on fait des comptages sur les prises de parole en primaire, on a quelque chose d'assez équilibré. Mais il faut regarder de plus près. Si les classes de primaire sont assez équilibrées, souvent les enseignants, les enseignantes nous disent « Ouais, mais alors dans ma classe, c'est les filles qui ont le leadership. » Et puis quand on compte... On s'aperçoit que c'est à peu près 50-50. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des filles, pas toutes les filles, qui lèvent tout le temps la main. Elles sont tout le temps partantes pour répondre. Et des garçons, pff, ça dépend. En fait, ils sont pris entre, en, en tenaille entre faire plaisir à la maîtresse et répondre, pas passer pour des faillots avec, par rapport à leurs copains, pas se faire trop d'efforts parce que finalement, de, on, ils s'en sortent très bien comme ça. Donc c'est un peu plus compliqué, alors que les filles, elles ne sont pas trop timides, elles sont tout le temps partantes. Et donc, j'avais une étudiante qui avait interviewé les filles et les garçons en leur demandant, tu lèves la main, la maîtresse ne t'interroge pas, qu'est-ce que tu ressens? Et les filles, elles disaient, bah, c'est pas grave parce qu'elles voient que je sais. Et les garçons, ils disaient, ouais, pour une fois que je lève la main, même pas on m'interroge. Bon. Arrivé au lycée, au, au collège, ou alors en fin de primaire, ça change. C'est-à-dire que les garçons, Beaucoup, pas tous, mais une poignée d'entre eux ont absolument besoin de monter sur scène face à un enseignant une enseignante qui veut faire, qui veut niveler, qui veut donner la parole à tout le monde, évidemment. Eux, ça ne leur va pas du tout. Eux, ils sont en train de manifester, bah, ils sont en train de devenir ados et qu'être un vrai mec, c'est moi d'abord, moi devant, moi je parle, moi, moi, moi. Euh, on voit très bien une classe... Hein. Je me souviens d'une classe, il y avait un garçon qui réclamait la parole, moi, moi, et une fois qu'il a eu la parole, il dit, ah, c'est quoi la question L'enjeu, c'était d'avoir la parole. Alors, ce n'est pas tous les garçons, hein. c'est une poignée de garçons, mais ce qui fait que quand on écoute une classe et qu'on ferme les yeux, on entend deux fois plus en général, voire trois fois plus, de voix de garçons. Et les filles, quand elles se lancent, ben, et ça, c'est sa préfigure, ce qu'elles vont apprendre dans la vie par la suite, elles sont plus fréquemment interrompues, si jamais elles hésitent, il va y avoir une intervention spontanée qui va leur piquer la parole. Les garçons, ils se taisent jamais. Quand ils ont la parole, même s'ils ne savent pas, ils meublent. Ils ont appris à garder un fil pour tout le temps parler. Et donc, au bout d'un moment, ce qu'on voit, c'est que les filles, ben, elle jette l'éponge, elle se fatigue, ou alors vers la fin de l'heure, elle recommence à lever le doigt parce que les garçons sont un peu fatigués. Mais quand je dis les garçons, en général, c'est trois ou quatre par classe qui essaient de siphonner l'attention de la classe. Et l'enseignant, l'enseignante doit essayer de gérer ça. Et ce n'est pas facile parce que l'enseignant, l'enseignante sait très, très bien que si on n'attente pas un peu d'attention à ces garçons, ils vont nous mettre la classe en l'air ou alors ils s'endorment. J'ai vu aussi des garçons s'endormir. Là, évidemment, s'ils s'endorment, ils ne hein, suivent pas. Euh, et en même temps, donner la parole à tout le monde. Alors en fait, là, ce que j'explique euh, dans mes cours, c'est que le cours dialogué, c'est-à-dire ce cours où on construit le cours en interaction avec la classe et qu'on pose des questions, c'est une des façons les plus inégalitaires de construire le cours parce que, en fait, c'est une compétition à la prise de parole, parler, obtenir la parole, alors que des discussions en groupe avec une personne qui prend la parole pour le groupe et pas toujours la même personne, ben c'est une façon de rompre cette compétition. Alors je ne dis pas qu'il faut jamais faire de cours dialogués, mais je sais par exemple, à Genève, c'est le mode privilégié pour les enseignants et les enseignantes de faire avancer le cours. Et c'est là qu'on voit ce genre de dynamique. Et après le collège, arrivé au lycée, on voit des filles qui commencent à reprendre la parole. Si elles ont été suffisamment frustrées précédemment et qu'elles ont compris que ce c'était pas normal, elles reprennent la parole. Mais pendant les années collège, malheureusement, ouais, elles ont appris. Que, alors, elles ont de bons résultats. Hein, tout va bien. Et d'ailleurs, les enseignants, les enseignants disent non mais regardez, ça va. Elles ont des bonnes notes. Oui, mais oui. les compétences, c'est ok. Prendre sa place et prendre la parole en public, ouais, c'est là où ça, c'est là où ça pêche. Mais ça, du coup, c'est pas lié au numérique. C'est quelque chose qui, euh, ah, qui devrait. Euh... Mm -hmm impacter euh, tous les métiers C'est -ce ah, pas... pas lié au numérique, oui. Ouais. C'est même pas lié ni à la discipline, ni au sexe de l'enseignant et de l'enseignante. C'est-à-dire, quelle que soit la discipline, quel que soit le sexe de la personne qui enseigne, on a ce phénomène-là. Et est-ce que ça, donc, ça pourrait expliquer, enfin, en quoi ça pourrait expliquer, justement, l'évaporation des filles dans les filières du numérique ensuite bah Après, en fait, ça, on a un effet cumulatif, c'est-à-dire que tous les messages de la société leur expliquent qu'elles ne sont pas légitimes et le fait qu'elles prennent comme ailleurs, mais pas la parole, ben ça, ça aggrave ce même phénomène. Parce que certes, euh, en français, dans les classes de collège, elles ne prennent pas nécessairement plus la parole, mais elles sont sûres de leurs compétences. Elles disent les garçons, ils lisent une page par heure, de toute façon ils sont mauvais. Donc euh, le jour où elles reprennent le dessus, eh ben, elles habitent la classe. Euh, dans les maths, dans les sciences, dans le numérique, elles ne sont pas supposées, enfin c'est là où on ne leur accorde pas cette, euh, cette légitimité, où on n'accorde l'accorde pas sp spontanément leurs compétences. Donc elles ne peuvent jamais en faire leur démonstration, elles n'ont pas les moyens de déconstruire cette croyance du fait qu'elle ne serait pas légitime. Donc on ne rattrape pas le coup, en, en quelque sorte. Et, euh, et pour la prise de parole, en l'occurrence, euh, elles n'ont jamais l'opportunité de faire la démonstration pour elles et pour les autres qu'elles savent. Donc, comme si aucune des filles prend la parole, en plus, tout le groupe des filles vérifie les unes par rapport aux autres, qu'on n'a aucune preuve qu'elles savent. Je crois que vous avez vu réagir tout à l'heure. Euh, je ne me souviens plus, mais en tout cas, d'où <rire> euh, l'intérêt de mener certaines actions où on va sortir les, les filles de, de leur classe et les regrouper entre elles. Euh, je pense à des actions avec la Fondation Blaise Pascal ou, ou, ou d'autres, euh, par exemple, Demain, dans, dans le cadre de la, des printemps de l'orientation, on accueille des lycéennes au ministère pour leur montrer les métiers du numérique au sein de, du ministère de l'Éducation nationale. Et, et elles font un tour de tous les ministères, en fait, dans le cadre une, avec une association, moi, moi dans 10 ans, en l'occurrence. Euh, voilà, uniquement des lycéennes, dans un lycée de, euh, du même lycée, mais euh, uniquement des lycéennes. Et euh, ça, ça, voilà, ponctuellement, ça désinhibe, elles se sentent bien, euh, elles prennent la parole, elles discutent sur ces sujets sans avoir peur, justement, d'être jugées par les. Par les, leurs camarades garçons, donc ça, ça peut être intéressant. Euh, une chose, quand même, parce que. Tu, on, comment dire C'est un peu comme. Un, nous, on, on essaye de sensibiliser aux réseaux sociaux les jeunes, parce qu'il y, y a pas mal de dangers, notamment quand ils sont très, très jeunes. Mais, mais, mais il y a, on ne peut pas tout demander à l'école non plus sur ces questions-là. Euh, il y a aussi la société, il y a les parents. Ce pas du tout pour me dédouaner, mais c'est vrai aussi physique. que quand on dit que les, les filles ne prennent pas la parole, ce n'est pas que, pas que à, à l'école aussi. Que comme ça, ça, ça, ça s'intègre petit à petit, euh, implicitement, inconsciemment, j'ai envie de dire. Donc, c'est vraiment, euh, voilà, vraiment un effort collectif. puis, les, les mentalités doivent évoluer globalement. Après, bien sûr, on, a notre, on agit, hein, mais, euh... mais... Justement, la force de l'école, c'est-à-dire qu'on aimerait que l'égalité soit la mission de tout le monde des familles, des médias, de la vie politique, des entreprises, ce serait top. Hein bon, après on n'est pas complètement naïf, mais c'est la mission de l'école. Et c'est là que c'est super important. C'est-à-dire l'école n'est clairement pas l'instance la plus discriminante, même je pense que c'est probablement une des moins discriminantes, mais si elle ne fait rien en disant... Non, le maximum de problèmes, c'est dehors, c'est pas chez nous. En fait, elle laisse toutes ses représentations, la traverser. Si elle se contente d'être un milieu normal, ben elle est normalement sexiste le comme l'extérieur. Donc, il faut qu'elle rame dans l'autre sens. Et c'est là où, parfois, c'est difficile d'être des enseignants et des enseignantes qui disent « Ah ben non, non, moi, je suis neutre, je ne suis pas militant. » Alors, dans ce cas-là, je leur dis « Mais donc, les scolaires ce euh, c'est pas votre truc. » Ah, vous vouliez dire militant comme ça Ben ouais, je voulais dire militant comme ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne veut pas se résigner devant des inégalités qui nous traversent, eh ben, ça veut dire qu'on va ramer dans l'autre sens et qu'on va faire des efforts compensatoires. Ce n'est pas ne pas être neutre, c'est faire les efforts compensatoires que nécessite la mixité, enfin, que nécessite l'égalité. Alors, tu parlais de non-mixité, ça a été beaucoup débattu. Hein. Souvent, la, la non-mixité, on se dit… Euh, ça va pas, c'est un aveu d'échec, le monde est mixte, si on fait des, des, des trucs non mixtes, les filles, elles vont pas s'en sortir après. Alors ouais, je suis d'accord, c'est décevant, c'est intellectuellement décevant, mais pragmatiquement, ça marche. Si pendant ce petit moment, les filles, entre elles, vont se rendre compte que, bah, elles sont déjà pleines à être intéressées, vu que toutes celles qui sont là, elles sont intéressées, qu'elles peuvent dire des choses entre elles et qu'elles sont compétentes, eh bien, ça, ça leur laisse une impression qui n'est pas du tout la même que celle qu'elles vivent quand euh, elles sont morcelées dans les groupes de garçons. Dans les colloques d'informatique, je me souviens à Lyon, il y a eu un colloque d'informatique international, il y avait eu une session femmes. Et le, le, le, la chose la plus manifeste de cette session femmes, c'est que les femmes ont dit « Ah, ben en fait, on est nombreuses. » Alors, ouais, effectivement, elles étaient, je ne sais pas, 20%, 18% d'un énorme colloque, mais toutes dans une salle, ben, ça faisait quand même du monde. Et voir cet effet-là, c'est quand même extrêmement rassurant sur sa légitimité. Et c'est vrai que si je peux rebondir, ce qui m'interpelle beaucoup avec tout ce que tu racontes depuis tout à l'heure sur les lycées, c'est qu'on vit exactement la même chose à dans les labos et à l'université. C'est-à-dire que la question de la prise de parole et de se faire interrompre ou de ne pas avoir l'occasion de parler, c'est quelque chose que vivent les femmes au quotidien. La question de la légitimité, c'est quelque chose qui revient systématiquement. Euh, chez les femmes en particulier. Euh, et euh, et moi, ce qui me fascine quand on discute euh, justement euh, avec un certain nombre de femmes hein, dans des contextes individuels ou collectifs, euh, c'est le fait qu'elles euh, qu réapprennent qu'elles comprennent finalement que ce qu'elles vivent individuellement, euh, sur lequel elles culpabilisent hein, par rapport à leur carrière, est en fait quelque chose, euh, un phénomène collectif, parce que leurs voisines le vivent aussi, mais elles n'étaient pas au courant que c'était le cas. Et, euh, et je me rappelle avoir fait cette remarque dans, euh, dans, dans une intervention, euh, sur une conférence internationale avec des sociologues, euh, où j'avais dit, moi, j'étais contente, parce qu'on a compris au laboratoire, justement, que les problèmes n'étaient pas de l'ordre de l'individuel, mais du collectif, et que ça a vraiment fait bouger les lignes. Et la réponse était, mais ça, on le sait depuis 50 ans. Okay. <rire> Merci, donc on a réabriqué, en fait c'est ça qui m'a fascinée, c'est tous ces enjeux de parité où on doit remettre de l'énergie à tous les niveaux, au collège, au lycée, à l'université dans les laboratoires, pour réapprendre des choses qui sont connues depuis 50 ans, qui sont effectivement des phénomènes de culpabilisation, d'absence de légitimité, et que ben, en se regroupant et en en parlant, on s'aperçoit que les mécanismes sont sociétaux, et que des mécanismes sociétaux, ça s'adresse collectivement, tandis que des mécanismes individuels ça se résout individuellement de manière beaucoup plus complexe. C'est la différence entre un rapport social et une relation sociale. C'est-à-dire qu'il y a des rapports sociaux qui nous dépassent dans les labos. Mais il y a un truc à faire avec les hommes aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup du sentiment d'imposture, que les femmes ressentent un sentiment d'imposture. Ouais, mais en, en psychosocial, on s'aperçoit que les hommes souffrent du même sentiment d'imposture, mais ils ne l'avoueront pas même la tête sur le bilot. C'est-à-dire, quand on leur jure que ça ne sortira pas d'ici, oui, ils acceptent d'en parler. Donc, ce qui fait que collectivement, les hommes vivent ce même sentiment d'imposture, mais n'en parlent pas les uns les autres et pensent que collectivement, ils sont à leur place et ils se renforcent mutuellement, alors que les femmes parlent plus volontiers de leur sentiment d'imposture, vu qu'on projette sur elles de toute façon qu'elles le ressentent, et donc pensent que c'est un truc à elles et pas un truc des hommes. Je suis sûre que les hommes pousseraient un soupir de soulagement si on levait cette autre de polichinelle qui fait qu'en fait, pas bah, tout le monde souffre du sentiment d'imposture tu dans le sens contraire, oui. c'est que, justement, nous, au niveau de l'IRISA, hein, du laboratoire, on a travaillé en, en groupe, euh, donc en non-mixité. Hein, oui. Ça faisait partie des, des dispositifs pour euh, la prise de conscience. La, la question du syndrome d'imposteur est arrivée. Donc, on a eu une séance en non-mixité sur le syndrome d'imposteur qui a diffusé. Et là, les hommes nous ont dit « on veut venir ». Donc, ils étaient jaloux que nous soyons en train de discuter entre femmes de ces questions. On leur a dit non, mais on leur a envoyé les diapos, puisqu'il y avait eu un diaporama. Donc, voilà. Parfait. Donc, et c'est vrai que c'est à ce moment-là où la parole s'est ouverte. Quoi. Ouais. Donc C'est vrai que ce mécanisme de... De, de prise de conscience collective pour ensuite adresser euh, des enjeux s'apercevoir que les enjeux sont partagés et ensuite comment est-ce qu'on les dépasse euh, Je trouve que c'est ce qu'on voit dans les laboratoires euh, mais ça demande de passer par des dispositifs de non mixité qui sont euh, effectivement euh, globalement décriés moi j'ai eu des on a eu un certain nombre de remarques. Hein, euh y compris au niveau du CNRS, est-ce que, vous, en tant que CNRS, vous soutenez la non-mixité dans des réunions Donc, on a vérifié, c'est légal. Donc, moi, je maintiens qu'on n'a pas empêché quelque chose de légal, point barre. Voilà, <rire> c'est le point, mais il a fallu aller vérifier. Et donc, c'est quelque chose qui est extrêmement agressif, qui est vu comme agressif par un certain nombre de personnes et qui, pourtant, est extrêmement utile, en fait. Donc, c'est vrai que... Et on réinvente la roue. Ce qui est très déprimant, c'est qu'on réinvente la roue. <rire> Je ne sais pas si vous voulez réagir, Christine, ou non En tout cas, moi, je vous ai presque à demi avoué un sentiment d'imposture à être présent ici <rire> en vous racontant mon, mon, mon histoire. Donc, je voulais rebondir parce que tu as parlé de la, la, la neutralité. Euh, moi, je voulais parler de la, la liberté, parce qu'une euh, une des caractéristiques de, de, du nouveau lycée, c'est qu'on laisse euh, aux élèves le choix plutôt qu'avant 15-16 ans, pour parler de cet âge un peu. Euh, de choisir, donc dans le lycée général et, et, et technologique, de choisir des spécialités, euh, donc en toute liberté, en théorie. Et euh, tu disais que vous aviez 30 nous, nous c'est 30 de, de filles dans certaines spécialités, c'est l'objectif, c'est même pas la. C'est l'objectif. On est à 15 par exemple, en, euh, on a la nouvelle spécialité numérique et sciences informatiques, voilà, on a des chiffres qui sont très très bas par des filles qui est de 15%, S.F.I. En, en, en sciences de l'ingénieur également, dans ce type de spécialité. 15% c'est un déséquilibre qui est énorme. Euh, et, et, mais vous avez, vous, pouvez, vous avez, dans certains établissements, vous pouvez avoir des enseignants qui disent, so on leur elles choisissent, après tout. On va les forcer. Ils ont, voilà, ils ont choisi autre chose, humanité, langue, sciences po, histoire géo, etc. Donc, euh, je pose la question, est-ce que donc, cette liberté, elle est... Euh, Est-ce qu'elles est -ce que sont si libres que ceux-là finalement eh oui. Est-ce que nos choix sont toujours nos choix voilà. <rire> euh, Je crois que là c'est une discussion euh, bien plus philosophique. Euh... Ah non, c'est une discussion euh, strictement sociologique, c'est-à-dire il euh, y a des tas de phénomènes. Alors il y a des phénomènes de stéréotypes, c'est-à-dire je ne me j'imagine qu'on demande aux filles, et aux garçons, les filles, euh, ah ben non, j'aime pas, ok, mais ça veut dire quoi, j'aime pas, ben ça m'intéresse pas, ouais, mais ça veut dire quoi, mais tu connais, tu as déjà essayé, as... ben non, j'aime pas. Euh, les filles en informatique, celles que j'avais interviewées en, en école, euh, des écoles qui correspondraient à des, euh, à des IUT euh, à Genève, enfin en Suisse-Romande, euh, les filles, elles étaient capables d'expliquer pourquoi elles aimaient l'informatique. Et les garçons, ils disaient « ouais, j'aime, ça me passionne, j'ai toujours aimé ». En fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on ne leur a jamais demandé de se justifier sur pourquoi ils étaient là, donc ils n'avaient jamais vraiment réfléchi au-delà de « j'aime ». Alors, c'est une très très bonne raison d'y aller, hein, mais ils n'avaient pas construit le discours. Les filles, elles avaient été tout le temps obligées d'expliquer pourquoi, alors qu'elles sont une fille, elles sont là quand même. Donc, elles avaient des discours très construits. Et quand on a 13, 14, 15, 16 ans, au bout d'un moment… Ben, ça donne des doutes. Si on vous demande, non mais t'es sûre euh, Une qui m'avait dit, ah ouais, on m'a dit qu'il fallait pas le GI parce que j'étais bien trop féminine. Voilà. Ou, ah ben non, tu n'auras pas ta place, mais tu joues pas aux jeux vidéo. C'est pas facile d'être droite dans ces bottes ou c'est. Basket, en tant, tant, tant que fille, on vous dit ça, mais comme un garçon qui dit euh, « Moi, je voudrais faire euh, assistant sociale. Ouais, t'es pédé. Enfin, » Voilà, c'est ça qui, qui se passe au collège. Donc, évidemment, c'est compliqué, euh, de, et arriver au lycée, c'est compliqué de faire des choix libres, autonomes, renseignés, euh, etc. Si je peux rebondir là-dessus, euh, dans les décodages justement, donc on a interviewé nos chercheuses… Euh euh, ingénieurs et enseignants-chercheuses euh, et on leur a demandé de s'exprimer, euh, de raconter leur parcours, de raconter leur science euh, euh, et de raconter le moment où elles ont eu le déclic donc pour euh, pour faire euh, pour, pour leur carrière et en dernier lieu aussi de raconter des exemples de sexisme ordinaire donc euh, donc, il y en a certaines qui nous ont dit qu'elles s'étaient bien creusé la tête pour trouver du sexisme ordinaire. Il y en a d'autres qui ont répondu beaucoup de sexisme ordinaire. Donc, on a choisi un exemple parmi, pour qu'on a choisi à chaque fois un exemple dans chaque BD. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir effectivement ces, ces remarques qu'elles ont pu avoir pour certaines, des enseignants, des parents, des, des collègues de promotion quand elles sont rentrées dans, dans les écoles d'ingénieurs. Donc, on a mis ça sous, Enfin Léa Castor, l'illustratrice, a mis ça sous l'emblème d'un personnage qui elle a appelé Jean-Pat, qui a tous les âges, toutes les couleurs, <rire> <rire> tous les types d'avis. Le pauvre Jean Pat, il a, il a pas de bol, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est assez fascinant de, de, voir, de voir revenir quand même de manière assez récurrente ces dispositifs, enfin ces mécanismes de sexisme ordinaire qui ont porté atteinte à la légitimité. Et en échange par contre, ce qui a été intéressant ensuite, c'est quand on a ré-discuté avec, avec toutes les décodesses, euh, il y en a un certain nombre qui sont revenus en arrière et qui nous ont dit, mais en fait, on m'a posé la question sur le sexisme ordinaire, et puis ensuite j'ai re-réfléchi. Et puis j'ai réalisé que j'avais aussi eu un certain nombre d'événements dans ma carrière de personnes, alors que certaines ont appelé des anges gardiens, d'autres ont utilisé plusieurs termes, et souvent des femmes d'ailleurs, qui leur ont tapé un petit peu sur l'épaule en disant, bah, vas-y, essaie, il faut, il faut y aller. Donc il y a, cette, il y a, il y a ce côté sexy ordinaire qui existe au quotidien, mais il y a aussi tout le corps enseignant, parental, accompagnant, qui est souvent là aussi pour donner un encouragement en termes de solidarité en disant, tu peux y aller. Par contre, si on ne tape pas sur l'épaule des, des jeunes filles en disant, bah, tu es légitime, effectivement, on perd des, on perd des gens. Et ça, c'est un peu dommage. Quoi. Mais Christine, c'est pas. Je ouais, non, je suis entièrement d'accord. Le... Un, un événement dans, dans ma carrière, c'est quand, quand, quand j'ai voulu faire un stage de M2 et j'ai dit, est-ce que j'aimerais bien venir faire un stage Et on m'a dit, euh, ah oui, on manque de femmes. Et, et en fait, le, la même personne a été un mentor incroyable et il m'a permis de euh, montrer la voie pour, pour être là où je suis. Et euh, j'ai eu euh, au moins trois personnes qui étaient des hommes et qui m'ont soutenue pour, pour être chercheuse et être là. Et je pense que chaque chercheur, enseignant-chercheur, professeur, maître de conférence, directeur de recherche ou à quelqu'un dans sa carrière qui l'a poussé. Et le problème, c'est que souvent, les garçons sont, rentrent dans un réseau beaucoup plus facilement que les filles et que si on ne fait pas attention à ce que les filles aient un réseau euh, que même si c'est un processus artificiel où on force ce réseau par du mentorat, par euh, des actions et euh, eh bien elles peuvent sortir sans être euh, épaulées, sans être guidées et sans qu'on les mette dans la place. Parce que c'est enfin, je ne sais pas euh, si quelqu'un euh, dans ce laboratoire n'a pas été épaulé euh, jusqu'à arriver à, à son poste. Bon, moi, j'aurais pu dire, on m'aurait interviewé quand j'avais euh, euh, 22, 20, 22 ans, euh, moi, je n'ai pas, pas vécu de sexisme ordinaire, je vois pas. Euh, euh, toutes les filles peuvent aller en informatique, allez, courage, mettez-vous un coup de pied aux fesses, tout va bien. Enfin, J'étais vraiment, vraiment là-dessus euh, vers 25 ans, sans réfléchir pourquoi je n'avais pas poursuivi après la licence, et ça, ça m'est venu plus tard. Mais ce que j'ai aussi réalisé plus tard, c'est que... Alors, il faut reconnaître que quand on est une femme hétérosexuelle en informatique, on est devant un, un, un marché de relations assez ouvert. Et donc, j'avais mon copain qui était avec moi en informatique et donc j'ai eu aucun problème pendant mes études et après coup j'ai réalisé qu'en fait j'étais respectée à travers lui c'est à dire j'avais des copines qui avaient des problèmes avec des mecs qui étaient lourds euh, qui faisaient courir des rumeurs sur leur moralité ou leur sexualité moi ça m'arrivait jamais mais c'était pas moi c'est pas moi qu'on respectait c'était mon mec qui était une année avant moi et qui était respecté en tant qu'informaticien et puis l'autre avantage que j'avais c'est que j'avais des résultats suffisamment bons pour qu'on ne mette pas en doute ma place euh, les filles qui avaient des problèmes, c'est celles qui avaient des résultats, pas mauvais, hein, mais moyens. Les garçons qui avaient des résultats moyens, bon, bah fallait qu'ils bossent. Hein. Les filles qui avaient des résultats moyens, bah, peut-être elles auraient dû faire une autre filière. Quoi. Voilà. Et c'est là, alors effectivement, moi, je n'ai pas eu de problème. Et je n'étais pas capable non plus, euh, bah, je sais qu'à l'époque, j'ai participé à une certaines ambiances Celsius parce qu'en plus, ça me valorisait. Hein. J'étais une fille exceptionnelle parce que j'étais une exception. C'était super. Bon, j'ai compris après coup, hein, parce qu'on grandit. Mais je comprends aussi, c'était de ma part aussi un mécanisme de défense, parce que c'est suffisamment compliqué comme ça. On pioche les ressources qui nous aident et on ne se rend pas compte qu'en fait, en une partie de ces ressources qui nous aident, eh ben, malheureusement, en fait, elle joue contre nous et contre les autres femmes dans, dans la filière. Et, mais alors, je ne veux surtout pas dire les femmes sont pires que les hommes. Parce que des fois, quand je raconte ça, il y a des gens qui me disent « Ah ouais, les femmes sont pires ». Non, non, non, non, non. C'est un mécanisme de protection et je faisais, même si j'ai participé, mais peut-être, je ne sais pas, un dixième de ce que faisaient les gros lourds toxiques de ma filière. Je n'étais pas nécessairement solidaire, mais on ne peut pas dire « pire ». Ça, c'est tout à fait autre chose. Mais euh, du coup, pour contrer ce genre de phénomène, c'est bien d'avoir des, euh, des, euh, des groupes qui sont avec un certain nombre de filles et qu'elles ne soient pas isolées pour justement créer une, euh, créer une ambiance, euh, créer aussi un soutien quand il euh, y a des difficultés euh, ou des, euh, des gens plus, euh, plus à l'aise. Euh... Donc ça, euh, la question, c'est comment est-ce qu'on y, est qu y arrive dans le supérieur si euh, après le bar, la, bar, la barrière du collège, puis celle du lycée, on ne peut pas les recruter. Quoi. Alors dans cette fameuse école... Euh type DUT dont je parlais en Suisse romande, bon alors en gros, il y a deux à trois filles par, euh, comment dit, euh, par filière, par pas par année, de, voilà par promo, c'est le bon terme, de, de 40. Donc effectivement, 3 sur 40, ça fait pas grand-chose, mais en, ça dure trois ans. En première, deuxième, troisième année, si on, regroupe, si on arrive à regrouper les filles des trois années, ben, on arrive quand même à aller... Bon, peut-être que ça fait 10 filles, mais ça fait déjà un groupe, c'est plus c'est plus l'isolement ou peut-être 8. Euh, réussir à faire des activités interfilières ou voire interpromo, parce que en génie civil, il n'y a pas beaucoup de filles non plus, en micro-technique, il n'y a pas beaucoup de filles non plus, mais toutes ces filles isolées, si on arrive à faire des activités où elles s'y retrouvent, où elles se retrouvent toutes, on change un peu la donne. Ce qui est catastrophique, c'est les enseignants ou les enseignantes qui me disent, alors moi j'ai fait des groupes, mais faut il faut qu'il y ait au moins une fille par groupe. Ah ben non, non, non ça, ça, ça c'est une catastrophe déjà parce qu'on ne peut pas mettre une fille par groupe, il n'y en a pas assez. Et les petites solidarités qu'on réussit à se créer, on les brise et on vaporise les filles. Non, ça ne va pas. Et puis surtout que j'ai vu une école où il y avait des garçons qui n'avaient donc pas de filles dans leur groupe et qui voulaient leur filles. Alors ça devient franchement mal, malsain, cette idée-là. Donc trouver au contraire des solutions pour permettre aux quelques filles qu'on a de se réunir, de se regrouper, de travailler ensemble. Et pour le coup, je me souviens d'un d'un du, binôme de filles qui s'est finalement constitué en binôme de filles en disant « on va leur montrer ». Parce que l'année d'avant, ça a été dur, ils étaient pénibles. Là, on est ensemble, on va tout défoncer. Et, et elles ont tout défoncé pour le coup. Donc ça renforce. OK, c'est toujours pas de la milicité, mais au moins, ça renforce une légitimité. Mais euh, moi ce, ce à quoi je pensais, c'est ce que, ce que tu disais, c'est qu'à partir de 30 on, de, de filles, on a un sentiment euh, moins de... de ah, mixité. Mixité, On a voilà, un sentiment ça. de mixité. Oui. Du coup, est-ce qu'on peut imaginer une mise en place de quotas Est-ce que ce serait légal ou envisageable à la fac pour avoir justement 30% dans toutes les filières de filles ou de garçons, s'il y a des, dans les autres filières où Et euh... dans les laboratoires <rire> Ça, c'était l'étape suivante dans mon raisonnement. <rire> euh... <rire> Donc, je ne sais pas s'il y, si y a des blocages là-dessus. Je sais que, individuellement, chaque personne en charge du, du recrutement peut biaiser l'algorithme de... Enfin, ne pas... Enfin, un, un, agir à son échelle. Mais je, le raisonnement, c'est à partir du moment où on a, assez, on a trop de gens qui, sont, qui peuvent réussir dans, dans la filière et le la variation tient aux notes qui sont euh, pas forcément représentatives parce que euh, telle note dans tel lycée n'a pas la valeur dans tel, tel autre lycée et que faire une moyenne avec des coefficients ou euh, un apprentissage euh, euh, algorithmique ou je ne sais quoi, euh, va euh, nous faire certes un classement total, mais euh, va pas forcément euh, refléter la, la façon dont vont réussir les étudiants. Donc les notes sont pas forcément représentatives, et à partir du moment où on a euh, ce euh, cet ensemble d'élèves qui peuvent réussir, on peut pas forcément les classer, on peut pas les différencier, donc à partir de ce moment-là, pourquoi pas prendre 30% parmi euh, les euh, ce groupe d'élèves qui de toute façon euh, ne pourra pas tous rentrer... Euh c'est légal. On, on a eu un, un groupe de travail au ministère, euh, du ministère de l'Éducation nationale euh, l'an dernier autour de la réforme du bac. Ça a été une des questions qui a été posée. L'inspecteur général qui coordonnait le groupe de travail, il dit en soi, rien ne l'empêche. Voilà. À l'intérieur des personnes qui étaient là dans le groupe de travail, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas eu un enthousiasme. Mais euh, l'inspecteur général, lui, il, effectivement, il était prêt à pousser vers, euh, vers l'établissement d'un quota. J'avais discuté avec un, un, un responsable d'un DUT informatique du nord de la France qui me disait bah, qu'il n'arrivait pas et puis que dans, dans, le, dans les personnes qui postulaient, il avait facilement 600 garçons et peut-être 50 filles. Je lui dis, mais tu as combien de places Il me dit, j'ai 100 places. Eh bien, tu peux faire la parité quand tu veux. Qu'est-ce qui te prouve que ces 50 filles n'ont pas le niveau Alors, OK 600 garçons, tu ne les prendras pas tous, mais si ça se trouve, ces 50 filles ont réellement le niveau pour aller dans ton DUT. En tout cas, le 30%, ça ne semble pas absurde, donc on peut. Ce n'est pas qu'on n'a pas assez de personnes, c'est qu'effectivement, il y a un déséquilibre très important. Mais si on est d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de cerveau rose et qu'il n'y a pas de cerveau bleu, quand on est devant un amphi d'informatique avec allez, 15% d'un sec, 85% de l'autre, dans les 85 qui est là, grâce à la discrimination longue et continue des filles qui ne vont pas réussir à, à se maintenir jusqu'à à, jusqu l'école d'informatique C'est-à-dire, si on suppose que euh, c'est des construits sociaux, bah sur les 85, on peut se demander quels sont les 20 qui sont là que parce que les filles ont été poussées dehors. Alors, ouais, peut-être qu'un clota, c'est effectivement un mécanisme de rattrapage. Et Finalement, je peux vous le refaire sur les classes sociales d'ailleurs. Hein, pour le coup, euh, quand on regarde le pourcentage de, de personnes de classe sociale défavorisées qui arrivent jusqu'à l'école d'ingénieur, euh, puisque là on est à peu près d'accord que être pauvre c'est pas biologique, euh, quel pourcentage de personnes des CSP++ est là grâce à l'éviction de personnes de classe sociale qu'on n'ont pas réussi à se maintenir jusqu'au bout Je, je, crois que, je sais pas qui... Mm. Non, maintenant que tu as bifurqué sur la <rire> classe sociale, alors là ça veut. On euh, peut croiser les deux, n'hésite hein, pas. On peut croiser les deux. Mais euh, non, sur, sur, sur, sur la question de, de, des, des quotas, quotas, le mot a été lâché. Alors, le mot est, ouais. est, est, est très sensible. Et, mais mais c'est vrai qu'on peut être proactif, en tout cas. Parce que là, je, je, je dis, voilà, on a une situation où dans certaines spécialités, on a 15 on souhaiterait arriver à 30 comment faire Alors, comment faire sans. Sans, sans, sans quota explicite, mais en tout cas, on peut euh, d'abord évidemment informer euh, les, les, les lycéens, les collégiennes aussi de, de enfin, voilà, je veux dire faire en sorte qu'est-ce qu que le, le numérique soit attirant parce qu'il y a aussi je veux dire, il y a une certaine image. Je dis numérique, mais il y a aussi informatique, etc. Donc euh, il y a ça, puis les opportunités sont extraordinaires. Il faut, faut vraiment le dire, il faut le porter, ça, parce que euh, c'est réel. Après, quand, si on peut, le stage de, de troisième, ça, on peut être vraiment on peut accompagner des actions de de, de de Voilà, on peut demander aux entreprises vraiment de faire quelque chose de très précis, et ciblé avec les, avec les collégiennes. Euh, c'est les favoriser quelque part aussi. Euh, des actions de mentorat en, en seconde, évidemment, sensibiliser les... les mais les chefs d'établissement, on peut très bien demander aux, à la direction, enfin, je dis les, la chef d'établissement, euh, que, que ce soit plus ou moins dans ses objectifs d'améliorer la situation. Situation. Alors là, si c'est dans les objectifs de la direction, ça peut jouer aussi hein, explicitement. Euh, on parle de, on, les questions d un, éventuellement d'un label égalité, donc avec différents critères qui, qui pour voir si l'établissement est inclusif, euh, voilà, les pratiques l'égalité et justement a à à pas à réussi à faire remonter un petit peu certains pourcentages dans les, dans les filières où, la, où ce qui sont trop déséquilibrés, des voilà, des, des choses comme ça. Et évidemment à ce moment-là, et on attend aussi du supérieur qui qui s'aligne aussi sur cette réforme avec les nouveaux profits, qui soient plus accueillants, qui revoient éventuellement ces, ces évaluations, ces, ces critères de recrutement, euh, comme, comme vient de l'évoquer Isabelle. Alors, du coup, donc on parlait du mot un peu sensible des quotas, qui peut être une manière de faire du rattrapage, comme vous le disiez, et on en a parlé entre nous, on avait posé ces questions de est-ce que du coup, faire du rattrapage, c'est. Parce que souvent, on nous dit en face, non, mais c'est de la discrimination, mais positive de faire ça. Et du coup, si on fait du rattrapage, c'est pas de la discrimination positive. C'est ça, c'est du rattrapage, comme on disait. Alors, effectivement, discrimination positive, discriminer, c'est pas bien. Il ne faut pas discriminer, on est d'accord. Euh, si, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si, si on prend acte que. Euh, les, les sélections qui se font, ce n'est pas que du mérite, c'est-à-dire, bien sûr, les personnes ont du mérite, mais par rapport aux, aux gens qui se lancent dans la même compétition, sur le même niveau. Moi, je suis, alors je suis une femme professeure, ça, c'est pas hyper courant, mais je me, je me suis battue avec d'autres femmes professeures blanches, issues de milieux socioprofessionnels plutôt favorisés. Euh, Effectivement, si on demande individuellement aux gens de céder leur place à un autre groupe social qui a été moins favorisé, bien sûr, les gens vont protester. C'est pour ça que ça doit être une politique qui vient de haut, une politique d'établissement, une politique institutionnelle. Il ne faut pas demander individuellement aux gens de céder leur place, il faut mettre en place des dispositifs. Et puis il y a des façons plus malignes que d'autres de faire des quotas. Par exemple, à l'université Trondheim en Norvège, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont recruté la promo d'informatique normalement, et ensuite, les 30 places qui venaient ensuite, ils les ont réservées aux femmes. Donc, mécaniquement, ils sont montés à ce fameux 30% qui donne un sentiment de mixité. Donc, les garçons n'ont pas eu moins de place. Ils ont augmenté la taille de la promo avec les 30 femmes venant ensuite. Et pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de rumeurs sur le fait que, oui, mais elles n'avaient pas le niveau, si elles sont là, c'est par pitié. C'est toujours l'angoisse qu'on a avec les quotas. Hein. Ils ont dit, oui, mais les 30 qui viennent ensuite ont le même niveau moyen que le reste de l'université. Parce que, comme tu disais, quand on va faire la sélection sur la troisième décimale, qu'est-ce que ça a comme sens, la note Et puis, c'est pas le même établissement. Et puis, et comment, par exemple, moi, je suis devenue sociologue. Je savais pas que j'allais être bonne en socio au lycée. J'ai pas fait de socio au lycée. C'était n'était pas avec ce que je faisais au lycée, je pouvais savoir que j'allais être compétente en sociaux ou en informatique, d'ailleurs. Pour l'instant, alors là, on a NSI qui commence, mais 15% de filles, ça fait quand même pas grand monde. Comment savoir si les gens vont être bons dans une discipline qu'ils n'ont jamais fait. On ne peut pas vraiment inférer ça des maths. Moi, je n'ai pas le sentiment d'avoir été très bonne en maths pour avoir fait des études d'informatique. Il y a des filières d'informatique qui demandent un excellent niveau en maths, d'autres pas. C'est très difficile d'inférer depuis les notes. Donc, euh, en effet, euh... Se dire que la moyenne au bac ou des choses comme ça, ou le dossier scolaire ou les appréciations scolaires, hein, euh, a du potentiel mais ne réalise pas tout. Enfin, comment faire une évaluation au mérite uniquement sur ces données-là Il y a quand même une bonne part d'arbitraire, euh, pas biaisé, comme on l'a dit, sur, euh, bah, sur les stéréotypes sexués. Du coup, si on transpose ça au recrutement des enseignants-chercheurs, chercheuses, etc., là, le, le point qui coince, c'est qu'on ne va pas mettre des quotas sur les deux pauvres postes qu'on va avoir cette année. Parce que euh, ce pauvre garçon qui est excellent et qui euh, est stratosphérique en recherche, ben évidemment qu'on veut le recruter. Et que, euh, voilà. Donc, la solution, je le dis pour le CNRS, c'est de rajouter 30% de postes pour recruter des femmes. Bien je sûr. Il faut ouais. dire au PDG ouais. du CNRS c'est vraiment le ministère pour poser euh. la question. Alors, le <rire> profil stratosphérique, ça c'est sûr, on va le prendre. Mais à l'Université de Genève, on a eu plusieurs fois le cas. Alors déjà, on est obligé d'avoir une shortlist avec de la mixité. On ne peut pas faire une shortlist monosex. Et parfois, ce n'est pas dans les disciplines où on s'y attend le plus que c'est le plus compliqué. Quand, en psycho, on a une shortlist avec que des hommes, on peut sérieusement s'interroger sur comment le recrutement a été fait. Mais donc, à la fin, on a eu plusieurs fois le cas où la commission de spécialistes n'arrivait pas à départager un candidat et une candidate. Et dans ces cas-là, on a une petite ligne qui dit pour, à profil équivalent, le sexe sous-représenté est favorisé pour le recrutement. Et alors au niveau professoral, le sel sous-représenté, je vous le donne en mille, c'est les femmes. Donc oui, le profil stratosphérique, on le prend de toute façon, mais si au bout du compte, on se demande l'un ou l'autre, euh, les deux sont très bons, et eh bien à ce moment-là, on prend le sel sous-représenté. Et dans ce cas-là, on ne va pas augmenter le nombre de femmes euh le nombre de femmes le, parmi les enseignants-chercheurs, et chercheurs ah, Je pense que quand même, parce que quand tu te retrouves à la fin avec un homme ou une femme, et que finalement tu prends la femme parce que c'est le sexe sous-représenté, euh, plusieurs fois on a cassé des décisions parce qu'à profil égaux, bah, ils ont quand même pris l'homme. Mais je pense que la difficulté euh. par rapport aux pratiques qu'on peut avoir dans, mmh. dans l'enseignement et la recherche en France, c'est que justement il y a quand même une pour le coup, euh, une très très grande réserve à l'idée de, de casser justement des décisions, euh, en particulier pour les décisions euh, liées au poste recrutement enseignant-chercheur, qui souvent sont liées à un poste. Parce que si on a deux postes... Plus facile de faire de la mixité. Si on n'a qu'un poste, euh, ça devient compliqué d'inverser. Euh, moi, j'ai entendu assez peu parler de conseils d'administration qui ont inversé des mmh. classements euh, euh, pour faire remonter les choses. Au niveau de, du CNRS ou des concours de recherche, on a un peu plus de facilité là-dessus puisqu'on a des listes. Donc là, euh, au niveau, comme on recrute par. Euh, comme on a des paquets de recrutement, là, on peut être beaucoup par plus. Drôle, ça, on, voilà, ouais. on, peut être beaucoup, on peut être attentif euh, un petit peu plus aux au fait que les, que les recrutements soient un peu, enfin, soient un peu plus mixtes justement et, et en tout cas éviter les 100% XY. Ça, c'est au moins quelque chose qu'on évite, mais, mais il faut reconnaître qu'on n'en est pas encore à mettre des quotas. Pour l'instant, on en est quand même à respecter les propositions des, des comités de recrutement et euh, éventuellement à ajuster à la marge, toujours à la question de à mérite égal. Euh, donc, euh, donc la difficulté, elle est sur, souvent aussi sur l'évaluation de ce qu'on appelle le mérite. C'est-à-dire que ça, vous, enfin, le conseil scientifique du CNN de du vie avait travaillé là-dessus, mais euh, savoir qu'est-ce que c'est qu'un dossier méritant, euh, c'est un peu l'équivalent du, du, du, du, enfin, du, du, du chiffre troisième chiffre après la virgule sur Parcoursup, euh, Quand on a des dossiers équivalents, qu'est-ce que c'est qu'un do dossier stratosphérique Qu'est-ce que c'est qu'un dossier extrêmement méritant euh, Et comment est-ce qu'on compare un dossier masculin et féminin avec en particulier les enjeux de, de carrière liés à la parentalité, mais euh, aux, enfin, globalement aux enjeux de carrière liés au fait d'être une femme, euh, ça, c'est quelque chose pour lequel on n'a pas encore trouvé la solution et euh, pour le coup, la seule solution, ce serait que légalement, on ait le droit de faire des quotas. Et, pour et, puis, et ça, on n'a pas le puis, droit de le faire pour l'instant, ouais. ce n'est pas le cas. Ah ouais. Et <rire> comment ça. on active des biais C'est-à-dire, on a, on a fait... Moi, j'ai vu comment on traumatise un, un groupe de chercheurs en bio en leur faisant évaluer deux dossiers, enfin, deux groupes de chercheurs différents. Un groupe euh, évalue Adam, l'autre groupe évalue Sarah. Adam a visiblement un bien meilleur dossier que Sarah, et puis après on les met ensemble, on leur dit c'était le même dossier. Et ils se replongent dans le dossier. Ils disent non, c'est pas... si, si, si c'était le même dossier. Ben ouais, parce que justement, on a des biais qui font que des choses chez un homme semblent intéressantes et les mêmes chez une femme semblent douteux. Comme, euh, alors nous, on avait analysé à l'Université de Genève, les femmes avaient plus tendance à être jugées éparpillées ou éclectiques, alors que les hommes, ils étaient vraiment compétents et très ouverts et dans de nombreux domaines. Euh, ou alors, si les femmes restaient toujours dans leur même domaine, elles étaient bornées, alors que les hommes avaient été euh, des experts dans leur domaine. Enfin, les choses sont lues de manière différente. Vous, vous traumatisez un groupe de chercheurs avec des trucs euh, comme ça, parce qu'ils sont tous là en train de dire, non mais nous, on est des scientifiques, non mais je veux dire... On évalue sur dossier. Non, ils sont des humains. Et, et oui, hommes et femmes, même combat là-dessus, les mêmes biais s'activent. Et après, il y a les biais conscients. Ouais, mais elle va nous faire des enfants. Voilà, ça, c'est les biais conscients. Comment avez-vous fait pour recruter une femme enceinte Je cite. <rire> voilà. Ça se voyait. Non Complètement imprudent. Ben avant, ce n'était pas possible, elle ne pouvait pas venir à l'audition. Maintenant qu'on peut faire des auditions en visio, <rire> ça mais bon, Catherine Marie, qui avait étudié au CNRS les parcours des hommes et de femmes en bio, elle avait pris la bio exprès parce que pour le coup, l'argument du vivier ne tient pas. Euh, en informatique, ouais, c'est facile de dire oui, mais dans le vivier, il y a très peu de femmes, donc c'est difficile. OK, en bio, dans le vivier, dans les, dans les jeunes chercheurs, chercheuses, ben, il y a beaucoup de chercheuses. Donc, elle avait montré qu'en fait, le fait d'avoir des maternités pour les femmes ne changeait rien à leur parcours. C'est-à-dire, en fait, qu'elles aient ou qu'elles n'aient pas d'enfants, comme elles sont soupçonnées avoir des enfants, leur carrière cale. Mmh. Voilà. Donc, tant qu'à faire, hein, si on en veut, autant en faire, hein, à ce moment-là. Euh... Et puis, chez les hommes, par contre, ce qu'elle avait montré, c'est que plus ils avaient d'enfants, enfin, ceux qui avaient beaucoup d'enfants, pouvaient faire des grandes carrières. Ouais, parce qu'en général, leur épouse ne travaillait plus. Mmh. Voilà. Alors, euh, on a essayé... Euh de faire un, un petit tour d'horizon. Euh, J'aimerais juste savoir s'il y a des questions euh, dans la salle. Alors, il y a un micro, puisqu'on enregistre du coup, donc vous n'allez pas vous entendre, hein, je vous rassure. C'est juste que pour nous, on puisse capter le son. Du coup, on va, euh, on va commencer avec Madame, peut-être. <rire> du coup, désolée. On interroge les femmes, d'abord. J'ai une information, une anecdote et une question. Donc, pour information, les Sorbonne université vient de sortir une vidéo euh, justement pour les billets lors des recrutements d'enseignants-chercheurs euh, que j'ai encouragé à aller voir. Ça a été fait par le Théâtre de Paris. Ça a été présenté les jours de la présentation. Il y a des personnes qui ont dit non mais cette vidéo elle est super mal faite, c'est n'importe quoi. Des sommes. Ça. Et, et en fait j'avais vraiment vécu ce qui était marqué dans cette vidéo donc voilà je, je pense qu'il faut vraiment parler de cette vidéo parce qu'elle est assez intéressante Est-ce que vous pouvez nous dire, c'est sur et Youtube on voit les liens quand je les trouverai Déjà, Mais c'est sur, sur la chaîne Youtube de Sorbonne C'est sur Youtube Sorbonne oui, c'est okay. sorti pas cet lundi mais le, le lundi d'avant Okay, ça, ça fait marche. une semaine ou dix jours ils ont annoncé ça et c'est très intéressant. Tous les biais, en plus, montrés justement scientifiquement par des... Ça, ils sont nommés les biais, j'ai oublié tous les noms des biais, qui ont des noms, Mafalda, etc. Mmh. Donc, et dont un par rapport aux articles. Et donc, on va mettre en question si, avec qui elle a coécrit, alors que les de, de co et, enfin, les, les, le nombre d'auteurs était le même que celui qui était en face d'un homme, etc. Donc, tous les jours comme ça. Donc, ça, c'est information. Oui. Anecdote, c'est qu'à chaque fois que j'ai dit que, que je suis professeur, à Sorbonne Universitaire, mais me demande si je suis professeur d'Espagnol. Voilà, donc euh, double pète pour moi. Et après, ma question était plus par rapport aux ressources, parce qu'en tant qu'en primaire, au collège, on, il y a cette biais. Donc si on est informaticien, est, on aime bien les jeux vidéo. Et c'est vrai qu'on a beaucoup. Moi, j'ai travaille dans une équipe qui fait des, de l'environnement informatique pour l'apprentissage humain, on travaille sous les jeux. Mais c'est vrai que ça crée un biais parce que quand on n'aime pas les jeux, on peut quand même aimer l'informatique. Et pour moi, il a un problème là par rapport aux ressources pédagogiques qu'on propose en primaire, au collège, sur comment montrer d'autres informatiques. L'autre biais aussi, c'est l'informatique égale à la mathématique. Il a plein d'exercices, c'est des énoncés de mathématiques, hein, ce n'est pas des énoncés d'informatique. Et pour moi, c'est clairement ça. Par contre, j'ai une collection d'exemples assez intéressantes. Mais du coup, je me dis, est-ce qu'il a des ressources variées qui permettent de dire, voilà, tu n'aimes pas les vidéos, regarde, il a tel type de, de problème qui est équivalent du point de vue algorithmique et qui n'est pas ni des mathématiques ni des jeux vidéo. Est-ce qu'on a pensé à ce type de, de questions Donc, je pense, j'ai posé la question à la direction du numérique et de l'éducation, <rire> mais aussi, donc, je pense à Genève, parce que je sais que, bon, voilà, donc, est-ce qu'on a réfléchi à ce type de choses Comment faire des ressources variées pour montrer que l'informatique est aussi riche Cette année, j'ai enseigné aux premières étudiants qui sortaient d'Enessi et j'ai gagné quelques uns parce que j'ai beaucoup forcé pour qu'on enseigne l'interaction ma machine ici, qui était en première année. C'était une petite guerre, une petite bataille gagnée. Et par là, je pense qu'il y a quelques personnes qui ont accroché à une informatique qu'ils ne s'imaginaient pas. Et je me demande s'il ne faut pas réfléchir à ça pour l'ensemble. Et on fait de l'informatique, ce n'est pas des, des couleurs quand on fait de l'IHM, c'est vraiment de l'informatique. Mais ça aussi, cette bataille est à gagner ici à Sorbonne-Université. Et je pense que... Et, avoir plus de ressources au niveau collège, lycée, variées pour des problèmes d'informatique, pourrait euh, aussi aider à ce problème des biais. Mais je ne sais pas si ça existe. Merci. Oui, non, non absolument. En fait, moi, je. Avoir une, avoir une porte d'entrée, parce que vous parlez des ressources, parce qu'il y a un foisonnement, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de choses, mais il y a, ça, on manque un peu d'indexation et de, de lisibilité sur tout ça. Mais avoir une, une porte d'entrée et une, une cartographie aussi de, de, des associations, toutes les structures qui proposent des choses sur, sur, sur le terri, dans le territoire, ça, ça, me semble, ça me semble vraiment un besoin, donc ça fait, ça fait vraiment partie de mes priorités. Il y a des choses, il y a, il, y a, il y a la BD, on a parlé des vidéos d'Isabelle, il y a évidemment les, les ouvrages, etc. <rire> il, y a, voilà, il y a plein de choses. Mais effectivement, c'est un tout petit peu éparpillé pour le moment, il faut le savoir. Et donc, on, on cherche effectivement à une entrée déjà sur Internet, une, une, une, à voilà, une landing page, comme on dit. Et à, et à partir de là, effectivement, pour ce qui, qui a déjà été produit, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, et, est, et est, on est en des logiques aussi de mutualisation. Pour un problème donné d'algorithmique, on a quatre façons de les résoudre par les jeux, par, euh, etc. C'est plutôt dans, enfin, oui, des ressources, il en a plein, mais c'est comment l'approcher, les problèmes informatiques, comment proposer un énoncé qui intéresse des personnes différentes, parce que bah, oui, moi j'adore l'informatique et je déteste les jeux. Voilà, donc les, les biais comme ça, il, il est marqué profondément pour les filles, mais c'est aussi par rapport aux mathématiques. Hein. Si on aime bien l'informatique, on peut aimer l'informatique et ne pas aimer les maths. Et ça, les dire très fortes, ça choque. Et je pense qu'avoir des, des exemples d'exercices qui touchent les mêmes problèmes informatiques, mais qui énoncent différemment, la, les ressources différentes avec les mêmes problèmes, pourrait aider à, à, à donner un peu plus envie de faire l'informatique par la suite. Donc la question est vraiment précise par rapport sur, à l'informatique. Sur, sur la question informatique-mathématique, je laisserai mon inspecteur ouais, général <rire> répondre s'il le souhaite. <rire> On va passer le, le micro, micro. Pendant que vous passez le micro, et ça, c'est un truc avec lequel tra... on a travaillé avec les enseignants de, de NSI euh, quand, dans la formation à. à le DUI d'informatique, où justement on les faisait réfléchir sur quel projet ils proposaient à leurs, à leurs étudiants et leurs étudiantes. Et on, les, on insistait beaucoup à laisser le choix du sujet aux, aux étudiantes et aux étudiants Donc typiquement, faire un site web, ça peut être pour un projet humanitaire, euh, un une banque ou euh, un, une vente de jeux vidéo. C'est le même projet derrière mais qui est décliné selon les, les goûts en fait des, euh, des élèves. Donc c'est pas un problème algorithmique euh, développé sous différents trucs. Mais ce genre de choses, de réfléchir au projet que ce soit pas euh, collé, euh, vous développez un jeu vidéo avec euh, une IA qui va faire ceci. quoi Plusieurs remarques. D'abord, sur les IUT, on a imposé du jour au lendemain 50% de bacs techno en quota. Et alors, ils n'étaient pas content, mais on l'a fait. Bon. Et donc, on peut très bien le faire. Il n'y a pas. Pourquoi Entre... On le fait avec les bacs techno et les bacs généraux. Ça fait que sur certains IUT, les plus, voilà, les, les plus réputés, euh, pour les bacs généraux, pour rentrer, ça devient faisable. C'est-à-dire que bon. Le... Et donc, on pourrait très bien le faire. Le deuxième point, quand même, une remarque, c'est que. Après tout, il faut balayer devant notre porte. Les choses évoluent très vite. Il y a quatre ans, on y était, hein, un certain nombre, le DUEIL. Cinq semaines de formation. Aujourd'hui, on ne le ferait pas. Qu'est-ce que ça nous coûtait de mettre une demi-journée sur les stéréotypes de genre Personne n'y a pensé. Ah, Et donc, si on là, on avait, une, on avait une, vraie, une vraie ouverture. Et puis, je veux pas, sinon, je vais passer mon temps à paraphraser Isabelle Collet, mais... On a un énorme sujet sur la formation au collège et en SNT, au niveau des profs, bon, ça, c'est clair. Mais c est, c est, c est, ça, c'est quand même important. Et le problème de genre, il existe, c'est un témoignage. Il se trouve que je dois être le seul à avoir vu la totalité des sujets du bac. Mais donc, je ne suis pas achetable. Mais qu'est-ce que les exos sont genrés J'ai eu un exo, j'ai vu passer un exo sur les BD, où c'était des entrées en maternité. Un seul. Tous les autres. C'est des trucs de jeu, de mécanique, de machin, etc. Donc, il y, a, il y a quand même, au niveau de la formation des profs, il y a un énorme travail. Et, et les outils, euh, enfin, je veux dire, les, les, les vidéos, euh, les, les moucs arrivent, enfin, il y, a, il, y a des, il y a plein de choses. Et il faut arriver à sensibiliser les profs pour qu'ils aillent voir. Voilà si je peux faire une remarque concernant les enseignants, le sujet de la grecque d'informatique qui est sorti cette année a posé quand même un vrai souci de genre. Donc l'exemple sorti d'un texte qui expliquait qu'il fallait recruter une secrétaire ou quelque chose comme ça, était quand même particulièrement problématique en termes de, de, en termes de, de, de stéréotypes mis en place sur la première question d'un sujet. Donc, je pense qu'il faut, faut garder une vigilance constante pour arriver à s'en sortir. Ah, il ne suffit pas d'être une femme. <rire> ça aide, mais ça ne suffit pas. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi-même qui me sens euh, euh, informée sur ce sujet-là, euh, lors d'un un comité de sélection l'année dernière à Marseille, on devait faire un petit test où on répond très vite pour, pour faire des associations entre... Euh, Hommes, sciences, euh, femmes, euh, lettres. Et puis, on échange. Il faut répondre, répondre, répondre. Et j'ai eu un résultat catastrophique. Voilà, je suis biaisée. Bienvenue au club. Voilà. Et donc, euh, effectivement, si on n'a pas tout le temps en tête de se remettre en, en, en marche, bien sûr qu'on laisse passer ce genre de choses et qu'on qu qu fait ce genre. Enfin, c'est humain, quoi. Mmh, mmh. Je crois qu'il y avait... Moi, peux, sur, les, sur les jeux vidéo, je peux juste... juste une. Oui, oui. allez-y, allez-y, au non, c'est parce que tout, en fait, cet, cet après-midi, avant de venir ici, j'étais en, en réunion avec euh, Wikidia. Je ne sais pas si vous connaissez Wikidia, c'est l'encyclopédie, mais pour les, les jeunes de 8 à 13 ans. Voilà. C'est la Wikipédia des jeunes. Et sur cette Wikipédia, il n'y a, a que 34 000 articles sur euh, Wikidia, alors qu'il y en a 2 300 000 en, sur la Wikipédia en français. Donc vous voyez un petit peu l'écart tout ce qui reste à faire. Mais... Et, mais en tout cas, euh, sur cette Wikidia des enfants, euh, principalement sur les projets pédagogiques, à l'école, etc., il y a euh, non seulement il y a la parité, mais je crois qu'il y a un peu plus de, de contributrices que de, contributeurs, de, que de filles euh, qui contribuent que de garçons. Alors que sur la Wikipédia, euh, la Wikipédia, là encore, l'écart le, est un grand déséquilibre, c'est entre 10 et 15% de contributrices seulement, hein, seulement à l'échelle... Euh, euh, donc voilà, c'est pas une totalité. Et et par contre, j'étais avec des élèves qui, euh, qui créaient des jeux vidéo au niveau du lycée, des, des élèves codeurs. En fait, là, c'est ma casquette open source parce qu'ils codent, ils font des choses passionnantes. Mais, un, ouais. c'est euh, sous les radars d'institutions parce que c'est vraiment, ils font ça tout, tout seuls, le, leur, Leurs profs ne le savent même pas, leurs profs de maths ou leurs profs. Et C'est que des garçons, voilà, très clairement. Ils ont leur... Alors, je trouve ça très intéressant qu'ils développent des compétences assez, vraiment fines et élevées en, en programmation. Ils sont capables de créer des jeux à 15, 16, 17 ans. C'est assez fascinant. Et puis en plus, ils s'informent sur YouTube, sur Internet, ils posent des questions. Donc c'est une, une manière d'apprendre qui est fascinante parce que ne... enfin, c'est plus à l'école, mais c'est que, mais c'est que des garçons. Voilà, ça c'est vrai. Et donc ça pose question. Alors, est-ce qu'ils sont encouragés à le faire, pas le faire euh, il, il me dit, Et je leur dis, mais vous êtes sur des, ils, sont, ils se coordonnent sur des Twitch, des Discord, je suis un peu perdu là aussi. Mais il n'empêche que là encore, il n'y a que des garçons, globalement. Enfin, en tout cas, une très forte majorité de, de garçons. Et dans l'autre sens, au niveau du laboratoire, donc à Rennes, à l'IRISA, on a mis en place une action qui a été reprise de ce qui était fait à Lille, qui s'appelle Elle Code, Elle crée », et qui consiste à envoyer des doctorantes faire faire des ateliers de Python, des quatrièmes, troisièmes filles sur des, des activités d'activités enfin, liées à la création. Donc, c'est des filles pour des filles, pour des activités, ouvrez les guillemets, girly. Donc là, on est sur du 100% XX total. Et c'est assez intéressant de voir les réactions parce que d'abord, elles se prennent au jeu et euh, j'ai bien aimé une des intervenantes qui m'a Quand on leur a demandé, mais est-ce que vous avez vu du progrès ou un changement d'appréciation, enfin de, de ressenti hein, par rapport à l'outil informatique Et elle une des filles m'a dit, une des intervenantes m'a dit, ben c'est simple, hein, la première séance de Python, elle demandait l'autorisation pour appuyer sur la, sur la touche entrée. Et en dernière séance, elles ont fait leur truc et elles appuyaient systématiquement, il n'y avait plus de soucis, quoi. Donc, on, on retrouvait quand même ce côté de légitimité, mais qui nécessitait un investissement et une formation et des ateliers dédiés pour que, pour justement déconstruire le fait que l'informatique, c'est pas fait que pour créer des jeux vidéo et qu'on peut faire aussi des, des, des choses un peu fun. Euh, avec, euh, avec des compétences en quatrième, troisième. Donc, euh, je pense que les ateliers sont disponibles. Euh, y, y, y, je rejoins sur le fait qu'il y a plein, plein d'initiatives. En fait, quand on creuse un peu, il y a énormément de choses qui sont faites euh, par beaucoup de monde. Là, je donne l'exemple de ce qu'on a fait au Labo, mais il y en a plein, plein d'autres et je suis tout à fait d'accord s'il y avait un, un espace de ressources <rire> sur lequel on puisse piocher pour s'inspirer. Euh, moi, je, je, je voterai à 100% dans cette direction. Quoi. Alors, tu as donné les chiffres du laboratoire tout à l'heure. Donc, je prépare une réunion avec mes tutelles et donc j'ai fait l'analyse. Et je voulais juste poser une question. On a la même population de doctorants que d'enseignants et chercheurs et chercheurs. Et les enseignants-chercheurs se divisent en trois catégories. J'ai divisé Il y a les maîtres de conférences et chargés de recherche, sans, puis après avec HDR, et puis habilitation et dirige des recherches, et puis après les professeurs et directeurs de recherche. Et euh, donc euh, j'ai pris sur chacune des catégories. Euh, il y en a d'autres, mais c'est celles-là qui sont intéressantes parce que la somme des populations sur les trois catégories d'anciens chercheurs et sur les doctorants est à peu près la même. Et J'imaginais que dans la période actuelle, eh bien, euh, le pourcentage, le ratio homme-femme serait meilleur sur la catégorie des jeunes, donc les doctorants. Euh, et euh, moins bonne, plus on montrait, euh, et en fait j'ai réalisé que ben, finalement euh, on était sur un ratio 30-70 sur les enseignants-chercheurs, quasiment toute population confondue, peut-être un petit peu moins de 30 chez les professeurs et les directeurs de recherche, et un peu plus de 30 chez euh, les maîtres de conf avec ou sans HDR, mais par contre on était à 25-75 sur la population des doctorants, et euh, alors... Il y a un petit côté désespérant. Est-ce que du coup, euh, c'est un instantané, c'est qu'une unité. Hein. Je pense qu'il faut pas généraliser. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on qu observe ailleurs Et, et est-ce que du coup, il n'y a pas d'espoir ou comment on, comment on peut faire quoi Bah 25, t'es pas mal. Hein. <rire> moi, je trouve qu'à 25, là, honnêtement, c'est pas si ouais, mal. Ouais. Moi, je, moi, je prends. Hein. Ah, 20 ouais, 20. Ça, ouais. Non, mais il euh, y a une masculinisation. Ça, c'est clair. Euh, qui a commencé, euh, alors, euh, qui a commencé, euh, ben je disais, moi, quand, quand j'ai fait mes études, euh, j'étais en DUT, on était 30%. Il n'y a plus un DUT d'informatique à 30% aujourd'hui, quoi. Donc, moi, je dis 25%, euh, c'est plutôt pas mauvais. Et alors, moi, j'avais fait le compte pour les étudiants, les étudiantes en, en informatique dans les INSA en France. J'avais remarqué que si les INSA arrivaient au chiffre pratiquement extraordinaire entre 18 et 20 de filles dans leur filière informatique, c'était grâce aux étudiantes extra-européennes. Ce qui donne à penser sur les, les blocages et le fait qu'on fait payer plus cher les extra-européens. Mais pour le coup, dans des pays non occidentaux où les représentations de l'informatique sont moins polarisées, on avait plus de filles qui venaient faire des études d'informatique. Le, elles étaient significativement plus nombreuses que les étudiantes occidentales dans, euh, dans les filières informatiques. Donc s'il y avait un petit peu de milicité, c'était grâce à l'arrivée d'étudiantes non occidentales. Au niveau statistique national, on n'a pas de statistiques consolidées de doctorantes en informatique. Euh, il y a une analyse qui a quand même été faite par euh, la référente parité de la section 7 du comité national et elle arrivait, je pense, à 27% dans les dans les données qu'on a pu avoir sur donc c'est des données très peu consolidées donc on est quand même sur cette ordre de grandeur hein, actuellement euh, je pense que par contre le nombre d'étudiantes en L3 par exemple d'info est, est plutôt autour de 10 ou 15 donc ça veut dire qu'on n'est pas en train de préparer le vivier c'est le moins qu'on puisse dire et que bah, on revient sur le fait que si on veut travailler il faut être enfin il faut pas simplement respecter les viviers quoi c'est-à-dire qu'il faut être proactif et partir de ce principe que les filles qui sont là, même si elles sont moins nombreuses, comme elles ont été ultra sélectionnées en amont, en fait, elles sont sans doute meilleures qu'un certain nombre de gars. Ce c'est pas une question de respecter les proportions, c'est qu'il faut pousser à les chercher et, et les garder une à une. Quoi. On, a, on, on est obligé d'être proactif. Donc, euh, il ouais. y a un enjeu très compliqué et ça ne va pas s'améliorer naturellement, euh, loin de là, tant qu'on n'est pas, enfin, je pense que c'est un message qu'on a, qu a tous dit, hein, tant qu'on n'est pas hyper vigilant constamment et qu'on euh, ne s'en sortira pas. Donc, il faut systématiquement ne jamais euh, lever le pied et continuer à chaque fois à chercher ses stéréotypes et à aller recruter des femmes et à viser l'inclusivité et, et surtout arrêter de dire que euh, tout est normal et qu'il faut être méritocratique et que s'il y a 10 de filles dans une promo, il faut recruter 10 de filles à la sortie. Ça, c'est pas, pas méritocratique. <rire> <rire> J'évite euh, de mon anecdote. J'ai donné pendant longtemps des cours sur la programmation sous iOS, donc les téléphones mobiles. Et donc, euh, je faisais ça en M2. Donc en M2, sur euh, un groupe de 25-30 étudiants. S'il y a 2-3 filles, c'est vraiment un miracle. Et j'ai été amené à donner ce cours euh, en marge de conférences dans des écoles d'ingénieurs et universités, une fois à Tunis et une fois euh, à Rabat. Et là, à Tunis, j'avais 60% de femmes qui suivaient mon cours. Et à Rabat, j'avais 50% de femmes. Et donc, du coup, je trouve ça intéressant je dire, on, par rapport à, à, à, à l'image de la femme euh, dans ces pays-là, qu'au niveau des étudiantes, on avait au moins la parité, voire plus. Et, quelque chose de totalement différent de ce qu'on avait ouais. euh, effectivement chez nous. Voilà, donc, euh... donc voilà, il y, y a vraiment... Enfin, encore une fois, c'est étonnant. Ce qui prouve bien qu'il n'y a pas de cerveau rose ou pas de cerveau bleu, parce que visiblement, les filles de Rabat, je pense qu'on est tous et toutes de la même espèce, hein, ce n'est pas là que ça se situe. Ah <rire> Mais pour répondre à ta question, c'est désespérant, il n'y a rien à faire. Ben, y a, là, il y a 25%, et ces filles-là, il, euh, il faut les mener au bout, il faut qu'elles aient une carrière. Et donc il faut les protéger pour pas caser de problèmes de, de violence, de, de mise à l'écart ou de sexisme. Il faut leur créer un réseau pour que les pousser à candidater, à faire tout ce, tout ce qui n'est pas écrit et qu'il faut quand même faire pour avoir un poste, pour les aider à soumettre leur papier et aller jusqu'au bout de, pour remplir les cases en fait. Et donc ça, ça, ça... ça on a un, un levier là-dessus, que nous, en tant que, euh, que communauté, en tant que labo, on peut agir là-dessus pour... Euh... Moi, je mets un point d'honneur à toutes les filles que je recrute, à ce qu que j'ai en thèse ou que euh, je suis en, en master, à, à la fin, elles ont un poste. Bon, Je le fais aussi pour les garçons, en fait. Mais, euh... <rire> <rire> non, mais c'est est quelque chose qu'on qu sous-estime. Euh, la nécessité d'un réseau pour, pour parvenir à avoir un poste. Et chez les garçons, j'ai l'impression qu'on ne voit pas trop qu'il y a quelqu'un derrière qui pousse et qui va euh, le mettre à la place. Et chez, chez les filles, je pense qu'il faut le faire artificiellement, il faut le forcer. Euh, et Il y a, un, hum. y a un autre élément sur lequel on peut être extrêmement moteur, c'est le fait, là, on revient à la notion d'inclusivité des laboratoires. En tant qu'homme ou en tant que femme, c'est à, à crier au scandale dès qu'il y a une phrase. Euh, C'est pas de l'humour. Dès qu'il y a une phrase sexiste, ça, ça n'est pas de l'humour. Et si les hommes pouvaient dire tous les jours, ça ne me fait pas rire ben, je pense que les filles auraient envie de rester plus souvent. Et ça, c'est quelque chose, je veux dire... Y compris dans les soirées. Y compris dans les soirées, y compris dans les laboratoires, y compris dans, à la cafétéria. Enfin, je veux dire, toutes ces petites phrases qui, qui donnent l'impression à la fin que les femmes ne sont pas légitimes, euh, parce qu'il y a des petites phrases à droite, à gauche. Euh, ça, je pense que c'est quelque chose au quotidien euh, sur lequel on peut agir de manière extrêmement importante. Quoi. Donc, euh, donc, je pense qu'on est loin d'être démunis. Mais par contre, effectivement, euh, euh, ben, ce vivier de femmes qui est encore là, euh, c'est 25%, ou est, qui va descendre à 20 ou à 15, euh, bah, si d'une manière ou d'une autre, on ne leur montre pas qu'on a envie qu'elle reste, euh, bah, je veux dire, ce sont des ressources rares et elles iront voir ailleurs, et sincèrement, elles auront raison. Hein. <rire> je veux dire, elles jouent la compétition et elles ont raison de jouer la compétition. Donc c'est à nous de nous remettre en cause, plus que, plus que des reproches qu'on peut leur faire. J'entends beaucoup de personnes qui disent, ce n'est pas juste, elle est partie. Pourquoi est-elle partie Pourquoi a-t-elle arrêté sa thèse Pourquoi n'est-elle pas allée en postdoc Pourquoi n'a-t-elle pas candidaté ben, Pourquoi est-ce qu'on n'a pas été capable de la garder enfin, Moi, c'est plutôt comme ça que j'ai envie de dire. À Genève, on a, une... Alors, on a un bureau de l'égalité interne à l'Uni qui fait des, des ateliers pour ce qu'on appelle la relève féminine. Alors, parfois, il y a un biais qui est de dire euh... On va rendre les femmes encore plus excellentes, comme ça, elles auront autant que les hommes à dossier supérieur. Ça, c'est un peu de l'arnaque. Mais il y a un truc qu'on fait, que je trouve vraiment bien, qui s'appelle « starting doc », qui est des groupes de doctorantes, quand elles sont dans leur première ou deuxième année de thèse. Euh, sachant que chez nous, une thèse, ça ne dure pas trois ans, mais ça dure en général cinq ans. Donc première, deuxième année, c'est le début de la thèse. de disciplines proches, il n'y a pas des informaticiennes ensemble ou des sciences sociales ensemble, mais de disciplines proches avec une mentor, mais on ne discute pas du fond scientifique de la thèse, on discute de la cuisine. Je veux dire, par là, euh, comment se montrer quand on est euh, dans un colloque C'est quoi les endroits où il faut aller C'est quoi les endroits consommateurs de temps qui ne servent à rien, qui rendent service, mais que finalement te bouffent un temps pas possible euh, ça, euh, Voilà, ça, c'est important. Je me souviens d'une fille qui disait qu'il y a quelqu'un qui rentre dans le, dans le labo, qui, qui a un service à demander, il vient toujours vers moi. Et, euh, et je dis oui. Alors finalement, je lui dis tu t'achètes un casque visible, pas simplement des trucs intra-oreille, un casque visible, et bah, tu ne l'entends pas. Voilà, tu es en train de bosser, tu ne tu sais pas dire non, bah, ça va t'aider, tu ne l'entends juste pas. Bon, euh, donc on discute de ça. Euh, euh, faire un poster, ça prend beaucoup de temps, ça peut valoir la peine, mais ça ne veut pas forcément valoir la peine. On est au dîner à, à un colloque, ouais, comment on va oser aller voir le prof qui fait euh, la recherche de tes rêves et tu as besoin qu'il te connaisse. Comment on fait ça euh, Et ce genre de cuisine, euh, bah ça, ça sert énormément. Quoi. Et puis aussi, euh, entre elles, elles discutent, euh, le, enfin, le nombre de, de doctorantes qui ont parlé des problèmes qu'elles avaient par rapport à leur famille, de t'es pas encore mariée, t'es pas prête de faire des enfants, mais est-ce que tu fais du sport au moins ou est-ce que tu restes tout le temps à travailler, mais tu sors des fois, et elles avaient tout ça à partager et à tout ensemble de dire que leur famille finissait par leur casser quand même sérieusement les bonbons, bah, ça leur faisait du bien en fait. Et ça, c'est le groupe de discussion, qui n'est pas sur le fond de la thèse, parce que ça, elles ont un directeur ou une directrice de thèse, on n'a pas besoin, mais pour pouvoir parler d'autres choses, c'était quand même super utile. Et surtout, quand il y en a une qui a un problème, alors on a, on a, sur le groupe, il y en a toujours une. Elle est larguée par euh, son pote ou sa copine, elle perd son appart, elle n'a plus de sous, il y en a toujours une. Eh bien, il y a un groupe. Et donc là, pour le coup, le groupe supplé, c'est souvent du support moral, hein, mais, mais c'est au moins du support moral de personnes qui le comprennent parce qu'elles aussi, elles font des thèses et elles savent que c'est dur de faire une thèse. Je enfin, le disais beaucoup, dans ma famille, « Ouais, j'ai du support, mais ils ne se rendent pas compte. Ils pensent que je suis étudiante, donc que j'ai la belle vie, que je peux faire la fête tout le temps. » Voilà. Bon, bah Là, elles sont entre elles deux personnes qui comprennent ce que c'est de faire une thèse. Merci pour ce témoignage qui vient tempérer le, le désespoir constaté. Non, mais d'autant que, en fait, c'est vrai que ce n'est pas une fatalité, parce qu'aussi bien dans, dans le temps, ça, tu l'as montré, Anthony, que dans l'espace, alors on parle, toi, tu parles aussi de la Malaisie, d'autres mmh, pays ouais. comme ça, il y a des situations qui sont vraiment diverses et variées, donc ce n'est pas une fatalité. C'est Moi, j'ai juste deux, deux petites réflexions comme ça que je, que je constate. D'abord, parce que là. La... On a, on a mené des actions autour du 8 mars la semaine dernière et, et euh, j'ai invité des, des élèves et des étudiantes justement de cette spécialité NSI et leur professeurs enseignantes euh, pour un webinaire. Et on, alors on constate quand même que quand quand le professeur est une professeure, quand c'est une enseignante, euh, ça se, ben là, il y a les, les pourcentages remontent comme par hasard. Donc ça c'est quand même un élément intéressant. Donc évidemment il y a aussi question aussi de la comment dire, du du genre des enseignants en, en numérique, en, en sciences qui peut qui, qui jouent, hein, et surtout que c'est si. Que ces enseignants sont, sont, sont, sont sensibilisés sur ces questions. Et une autre, c'est que euh, le, le titre de mon poste, moi, moi c'est mixité. Mais avant, ça s'appelait femmes et numérique. Et je constate avec la nouvelle génération, euh, et, et il y avait aussi, il y a une école, par exemple, une école d'informatique, la Data School, qui, était, qui se voulait une école féministe, qui se revendiquait féministe, d'ailleurs, qui a 70% de, de filles. Dans son... Mais aujourd'hui, elle ne met plus en avant, ses 20 ans. Le slogan, c'est une école d'un nouveau genre amusant comme, comme clin d'œil mais il n'y a plus le mot féminine et, et euh, la nouvelle génération euh, voilà le, le, le, le, le comment dire faire des catégories par sexe par je sais pas elle est elle est différente euh, et ce que je veux dire c'est que les, les, les lycéennes et les lycéens qui sont intervenus dans ce webinaire pour, pour eux j'avais alors peut-être qu'ils avaient, ils avaient pas été sélectionnés par hasard par leurs enseignantes. Mais il n'empêche que vraiment, c'était, il y avait un naturel, il y avait aussi des, des, des, des lycéens qui intervenaient. J'ai trouvé qu'ils euh, étaient très matures sur ces questions. Ça, il y a des choses assez naturelles que, enfin, voilà, je, ça m'a donné espoir parce que, euh, voilà, je, surtout les garçons qui intervenaient, qui disent, qui, qui voyaient absolument pas, enfin, donc qui étaient des très... garçons qui intervenaient, donc. Non, non. <rire> ce que je veux dire, c'est que ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que des garçons soient invités à, part enfin, à participer. À c'était sur la question de la mixité, justement. Est-ce que, les, est -ce que les, la NSI est faite pour les filles voilà, C'est une mmh. question un peu provocatrice. C'était intéressant que des, gar que des lycéens aient accepté de venir, c'était vraiment en fin de journée, etc. Donc, et pour eux, il n'y avait pas, vraiment sincèrement pas de, pas de problème. Et, euh, et les lycéennes se sentaient bien en NSI aussi. Euh, et, euh, je ne sais pas, il ne portait pas de jugement, enfin, ceux qui, ceux qui étaient intervenus, parce que moi j'ai un peu perdu contact aussi avec cette, la nouvelle génération. Euh, voilà. il, y cette, il y a cette question de... Là, on parle beaucoup de filles garçons, mais pour cette nouvelle génération, parfois, enfin, ce n'est même pas une catégorie euh, euh, pertinente. Il y en a d'autres, il, il y a le genre, il y a le sexe, etc. C'est euh, voilà. Voilà un peu la génération Greta Thunberg, comme on dit. On va, euh, on va rester sur ce message un peu optimiste, ah bah oui, on va dire, pour conclure. C'est toujours plus agréable. Euh, J'aimerais vous remercier, du coup, euh, à vous quatre d'être venus ce soir pour discuter euh, de ces enjeux et de ce sujet euh, important. Merci aussi au public, du coup, euh, d'avoir passé cette soirée avec nous. On vous a gardé un petit peu longtemps. On a un peu tiré sur le temps. Euh, et puis, euh, restez à l'écoute, puisque peut-être qu'une prochaine manifestation des 75 ans aura lieu prochainement. Voilà. Merci beaucoup. Vous êtes dans 75 ans Oui, c'est 100 ans, la ah, vie. attendez maintenant.